Let's go! Attends. Voilà, bon, c'est mieux. Comme ça, j'ai l'air plus grand. Let's go! Yo, tu sais qui sont ça. Merde, les gens sur la rediff, ils ont vu. Bah, t'es cramé là. Hein les, hey les gars, ça reste entre nous, ok? Ça reste secret. entre nous, vous n'avez rien vu. Yo, le chat, Wizard, Martin et Yo les gars, ça dit quoi? Bon, les frérots, on va essayer de pas crier trop fort. Il y a Inox qui est en tournage juste à côté, donc euh, on va respecter un peu sa vidéo. Il vient me dire, Let's go! Et tu dis ça. Oui, mais t'as vu, normalement, je dis Let's go de manière. Euh, je crie plus fort. Ah ouais, Là j'ai dit mais let's go T'as vu, vu, vu j'ai dit let's go Normalement je fais let's go Yo le chat c'est dit quoi les gars Gabriel M2LT, Mandoline, Lucas, Sochou, Yo Le chat comment ça va est-ce que vous allez bien Attends je vais faire une story comme on est en live Bam <rire> Les gars c'est Tipar qui voit l'âge voilà On est en live, les frérots. On est en live. On vous attend. C'est sur YouTube. Let's go. C'est parti. Nintendo Switch Sport. J'adore. Ça va être trop bien. Ouais, Les gars, ça fait 3 que mois qu'on est hype j oui pour est de vrai. Depuis qu'ils l'ont annoncé Pour de vrai, euh, Nintendo ils ont annoncé le jeu il y a, il y a 3 mois c'est ça mm. Et depuis qu'ils l'ont annoncé, putain j'ai montré direct à Elsa J'ai dit, oh, te rappelles de Wii Sports, regarde <rire> ils vont sortir Nintendo Switch Sports avec une dinguerie et tout machin euh, Je sais pas il y a quel sport exactement sur le jeu mm. On va tout découvrir mais sachez que j'ai trop hâte Elsa je vais te fumer je vais te fumer, t'es malade je ou quoi Je vais te fumer, et je parle pas d'hier Euh, Seiji, merci À cause d'inox, je suis matrixé par les blackboards Je suis matrixé À cause d'inox, inox, il a, il a bon dos, inox <rire> Mais c'est à cause d'inox Non, mais c'est ça T'as envie qu'il y ait quel sport, oh, toi, sur merci. sport Moi, mes sports préférés sur WeSport, c'était quoi C'était quoi tes sports préférés sur WeSport Moi, Escrime. Escrime. Escrime Et moi, c'était sur WeSport Resort tu sais que les scrims je me rappelle même plus. Mais c'était sur une autre version mais genre tu marchais oui, sur un chemin il y, y a des gens bizarre, et tu mettais des coups d'épée et du coup tu les défonçais. Bref. Non mais les scream, sur Wii Sport Bah moi je kiffais les scrims Mais le pas, bowling Mais le bowling aussi le mais, bowling Les, les scrims c'était mon pref, il y avait Quoi le bowling et le tennis. Les scrims c'était mon pref Tu jouais pas au golf Non, j'avoue le golf je préférais. Moi je préférais bowling et tennis. 1 ah, moi c'était bowling premier de loin jusqu'à ce que j'arrive plus, euh, je sais pas pourquoi un moment j'arrivais plus à faire des strikes et ça me saoulait euh, Après <rire> c'était le golf Le golf c'était incroyable, le tennis je Le te golf rappelle le même pas La boxe Oh la boxe c'était incroyable, en plus il y avait les deux trucs, t'avais deux manettes Oh la boxe c'était La incroyable. boxe est incroyable, mais je pense pas qu'il y ait la boxe parce qu'il y a qu'une manette Comment ça Je pense pas qu'il y ait la boxe sur euh, Switch Sport Mais pourquoi bah normalement tu t'as deux manettes pour la boxe. Oui mais tu peux en acheter des autres. Ah peut-être, j'avoue je sais pas. Je peux en connecter quatre Euh... Vous ouais, c'était quoi boxe. les gars Le frisbee Le frisbee <rire> Hein ah. Mais si en plus ça me dit que... Mais c'était pas un truc avec les chiens le frisbee, c'était pas sur C'était sur Nintendo Dogs, rien à voir. <rire> rien à voir. Ah box tu vois Escrime. masterclass, moi c'était scream aussi. Ah ouais Zombie une... oh, Baseball Oh le baseball Oh oui le baseball, mais c'était trop dur le baseball Non c'était incroyable mais oh, dur. Le ping-pong Il y avait du ping-pong Mais bien sûr, comment il y avait du ping-pong <rire> Tu venais des putains d'effets et tout, c'était incroyable Le vélo, mais qu'est-ce que tu racontes Basket il y, vélo. il y avait pas de basket si Je me rappelle pas du basket Basket je me rappelle pas ouais le baseball, Non bien. Le, le, le baseball, putain j'ai raté, j'ai oublié le baseball en fait Non attends, je pense que le meilleur pour moi c'était en 1, le bowling En 2, le tennis en 3, le baseball, en 4, le golf. Ah, oh, que le golf, je sais chez... mais c'est impossible. Tout était trop bien. Le surf Le surf Mais c'est sur euh, Resort, non Le surf Ah ouais, c'était sur une extension. Non, mais moi, j'avais pas l'extension aussi. Vous vous êtes trop riches. Vous êtes trop riches. J'avais pas l'extension, moi, les gars. Oh, on est où, là On est où Il y a le surf, le volleyball. Ah, le volley, ah, c'était. Cool. je crois, ça me mais dit. Mais le volley, c'était. Je me rappelle pas exactement. Ça me dit un truc. Sky Sky Scuzo, merci pour tes 10 euros frérot, merci Size pour tes 7 dollars canadiens Bref, les gars, bon. ah, on bien. va découvrir Nintendo Switch Sport Je sais même pas il y a quel sport exactement sur le jeu On va découvrir, bien, on, on a jamais vu Et si ça se trouve euh, peut-être, euh, je sais qu'il y a le bowling Mais si ouais. ça se trouve, tu sais, le bowling euh, il est plus comme à l'époque et il est ah nul. On n'en sait rien en vrai, en vrai on, en sait rien. on va découvrir, on va voir Un truc est sûr, je vais fumer Elsa, ça c'est clair, net, précis Frex Aïe I mais ben t'as pas quoi c'est moi qui vais vas-y bah vas-y on en reparle à la fin du live okay. petit Dorian merci pour tes 2 euros merci Frex pour tes 5 euros grosse dédicace à mes reufs qui sont à l'hôpital Ah merde bah ben, grosse force à eux et bon établissement de la part de jus grosse force au binôme de la part de jus euh, et ben les amis paf oh lolo lo, lo, lo, lo. je te laisse prendre ta manette elle est prise, prise Démarrer le logiciel Let's go oh, C'est moi qui contrôle Mais non mais contrôle pas Bah j'ai contrôlé Oh Oh Il y a volé Oh y'a Badminton Badminton, je me rappelle pas du Badminton, Badminton. Bowling, let's Bolling. go Tennis Tennis Oh y'a foot Foot, je me rappelle pas du foot Foot moi C'est l'escrime Chambara c'est l'escrime Chambara, Chambara, les, les gars J'avoue y'a deux épées, je pense c'est l'escrime. Hein. Oh Si c'est l'escrime, je suis tellement heureuse Chambara, c'est l'escrime C'est quoi musique. Oh, <rire> oui, tout le monde dit oui. Oh, c'est incroyable. contre, il y a du foot, ça c'est ça c'est C'est incroyable. Les scrims je suis trop heureuse. J'étais nulle hein, mais c'était trop bien. Bon, on commence par bowling. Bowling, vas-y. Vas ah, mais regarde. Foot par exemple, il faut deux manettes alors que bowling il y a qu'une manette. Regarde, ah, c'est écrit. Oui, écrit que... foot Pourquoi, Donc, Pourquoi pas si 3 3 il en faut trois pour chambara hein. Ouais, Chambara Imagine il en faut trois. Non, je pense que ça se joue avec une manette et avec deux, je pense qu'il y a deux options. Mmh. Euh bowling. Bowling. On commence par un bowling. On... on commence par un bowling. Oh là la, là la, la, la, la, la, les gars. On est deux, on Des est joueurs. deux joueurs. Attends quoi Du bowling classique, lancer la boule. Mais attends, mais laissez-moi lire. Euh... Oh Lancer la boule et renverser un maximum de quilles, spécial. Renverser les quilles malgré les obstacles, le parcours change à chaque non, fois. Non, on fait standard. standard. Ouais, standard, standard, standard. Chacun son tour ou tous ensemble tout le monde lance en même... Non mais chacun son tour, bah oui Bah oui Chacun son tour large Les gars le son c'est bien Moi c'est bon, je suis mis Toi t'es mis aussi mais... Ah mais t'as pas d'utilisateur, t'es utilisateur. Es ah oui Faut que tu fasses un utilisateur Ouais oh, bah, attends, moi, attends, non, attends, attends, attends, attends Oh Attends Fais ajouter un... Regarde moi je prends Michou Toi tu peux rien faire ah faudra que tu fasses après Attends pour l'instant c'est moi qui crée mon utilisateur Faut que je fasse mon perso euh, visage et coiffure Attends mais déjà faut que je me mette en, en mec Comment hein, je me mets mec Et retour Je crois ils ont cru Michou c'était un nom de meuf Peut-être Comment je me mets mec Ah Non et Mais c'est que des filles mais y a que... Ah c'est ah, un garçon Oh merde ça ah, let's go c'est oh, un mec ressemble un peu en plus non, Quoi Il est blond, il, il est roux et il a juste les yeux bleus bon, On dirait plus Timothée que moi. Euh, oui, désolé, mais. Mais il a dégradé euh... la zèle, regarde Alors Non. Loin, ça, c'est non. Ok, donc là, c'est un que euh... Ah, mais en fait, il a pas de mec fille. Ouais, en fait, il a pas de mec fille. Il y a juste. Euh... Des sourcils, des... des cils ou pas des cils Ouais, <rire> c'est ça. Après, moi, j'ai un peu des cils le meuf. Mais bon. Euh... Ma couleur de peau, je pense, on va laisser comme ça. Les yeux, quelle bleu. couleur Bleu Non, en vrai ils sont plus verts que bleus Non, mais yeux. ça, ça Comme ça, ça c'est un peu vert bleu Ça c'est parfait Ça c'est, bah voilà, bah c'est vert hein. C'est vert bleu Ça fait un peu vert bleu. bleu Ok, la coupe de cheveux Attends, il n'y a que des coupes de meufs. En vrai, il n'y a pas beaucoup de choix <rire> euh, ça dégradé. dégradé dégradé Dégradé, bah les gars, là le dégradé, le dégradé il dégradé. est propre hein. Mais il n'y a pas dégradé laser, c'est ça le problème Non, il est un peu laser, le y dégradé Il n'y a pas ça. dégradé laser hum. Attends, mais il n'y a pas Y'a pas une coupe de cheveux un peu plus euh... blonde. Non, t'es roux, t'es roux, reconnaît t'es roux. Mais je suis pas roux. Bah t'es roux. Là tu vas être roux. Non les gars, je mets blond. Hein. Non, c'est plus c'est plus ça que ça. Hein, non mais je suis pas roux non plus. On est d'accord, c'est plus blond, enfin c'est plus un peu roux que un peu vert. Non non non non. Si, euh... si, si, non mais aussi j'avoue leur couleur blond, elle est es un roux, peu chelou. T'es roux. Ils sont tous tous. Alors que moi de j'ai des gros sourcils, sourcils épais et droits. Oui c'est ça. Moi j'ai épais tombant. Moi je dirais épais droit plutôt Épais droit Ouais Moi ils sont sourcils épais droit Par ça, contre vraiment gros... je suis pas d'accord avec ta couleur de cheveux Mes gros sourcils Roux Non ma barbe elle est rousse d'accord Mais c'est mais... plus roux que ça Mes cheveux je laisse comme ça Comme ça, ça ouais <rire> ça n'a aucun sens Non mais les gars Tapez un je mets mes cheveux comme ça Tapez deux je mets mes cheveux comme ça Je suis blond wesh A la limite si tu veux je mets ça Mais rien à voir bah, Vraiment. En vrai si hein. Non euh, regarde cette couleur là, et cette couleur là, ça se rapproche plus que... Un, un, un, un, un... Non, mais n'importe quoi frère. <rire> non, mais les gars, je mets comme ça, je mets comme ça. Non, non je pas moi pas... tu pas le chat. Les gars, t'écoutes pas le chat. Tapez 1, je mets comme ça. Tapez 1, je mets comme ça. Tapez 3, je mets comme ça. 1. Attends, attends, attends, 5 secondes. 1, 2, 3. 1 1 1 1 1 1 Un Un Allez 1 hein, c'est parti allez des... hop <rire> Mais t'as fait quoi J'ai rien fait Putain y'a que des hein. Voilà que des... Allez la suite Donc je suis roux Ok bon bah yo les gars je suis roux maintenant Ah Bebar Oh tâche de rousseur Oui tache de rousseur Ah fausse barbe Non mais elle est pas, ouais, comme, non, ça, elle pas comme ça mais Bebar aussi <rire> non, non mais tache de, de rousseur Ouais tache de rousseur Des okay. petites taches de rousseur Mais je te jure qu'on dirait plus Timothée que moi là Oui bah écoute c'est pas grave <rire> Pas grave, allez on enchaîne, bon, bah, on va okay, pas hein. 50 ans sur ton mien Oh là tu vas faire non plus euh, ouais non. Comment je fais ok bah. Ah bah c'est bon, ah tenue et accessoire Ok Euh... Ouais... Bon, comme ouais. Ça, bien, hein. y a pas une tenue plus normale Ah non mais en fait c'est tenue... Mais attends mais t'as lancé quoi là Booling Bowling. C'est une tenue de bowling ça Je sais pas... Euh... C'est juste ta tenue normale je sais pas ben quelle tenue bien. mettre. Je pense que je vais mettre la tenue marron. La tenue marron. Casquette, je peux pas. Ah, vous n'avez aucun Il Va article. falloir, acheter, après Va falloir acheter ou débloquer, je pense. Mmh. Ah, C'est pour ça là, on n'a pas trop de choix. Corps humain. Non, non. Bon, bah d'accord. Choisir un mi. Non, mais il reste comme ça. Oula. Aucun mi enregistré. Ok, d'accord. Euh, débutant. Comment ça, débutant eh, hey, je suis pas débutant moi, c'est débutant. Père, Père mère, mère, parent, parent. Pa, mémé. Ah, c'est ton nom. Ah Enfant de Oh là là là là là. Matou, toutou. Toutou, <rire> c'est bien Ça doit bien toutou. Fan, oh, fan du, <rire> fan, fan du, fan. Fan de la, copine, il y a copine. Fan de la. Fan de la fille. Descends, descends, descends, descends. Fan de la fan. Attends, méga Oh je vais mettre des trucs comme ancien dit équipe bonjour merci Je vais m'appeler, je vais être méga Méga enfant Méga enfant, méga, méga enfant c'est bien Je suis méga enfant Voilà, méga enfant les gars C'est mon titre, je suis méga enfant Michou C'est qui part À moi, moi Ajouter un utilisateur ah. ah merde Je suis trop jeune Tu dois jouer <rire> je pas ah en tant invité <rire> Les je gars elle était, trop hype. elle était trop hype Je voulais mi. faire mon mi Sinon faut créer un nouveau utilisateur. Oh je peux quand même faire mon mi Ah, oh. oh, tu peux quand même le faire Mais c'est juste il a, ça vient à rien quoi. Ok ah, T'es invité quoi Comme ça. D'accord, Elsa t'as des cils, ok d'accord. Couleur de peau, ouais, à peu près comme oh, moi. Mon dieu, j'ai quelle couleur plutôt euh clairement marron hein. Moi j'ai les yeux marron et vert. Attends mais tu vois. Remets oh, avant. En vrai tu peux choisir lequel tu veux. T'es un peu entre les deux. Bah j'ai vraiment sur mon passeport c'est vraiment écrit marron vert. Ah bah vas-y. Si sur ton passeport c'est écrit comme ça alors. Ton passeport a raison quoi. J'ai l'impression d'être les meufs chiants, tu sais qu'on disait toujours. Non mais moi j'ai pas dit qu'ils Non mais moi sur mon passeport. Pas marron, marron, sur, sur mon passeport c'est écrit 1m70 mais... donc euh... Oh, je vais me Merci tous ceux qui mettent des pouces bleus, les gars. J'ai un Je vais me mettre avec un chinois. Comment Elsa va te fumer Faites <rire> vos pronostics dans les commentaires. Qui va gagner entre moi et Elsa Je pense que je vais. Oh, c'est. C'est faire... clairement ta coupe de cheveux. Je vais me faire les cheveux bleus. Oups. Oups. Bah, fais-toi les cheveux bleus, dans la vraie vie et tu les mettras bleus dans le jeu. J'ai pas de sourcils. contre c'est clairement ta coupe de cheveux. Oh. J'ai pas de sourcils. Je trouve hein. que ton perso il va trop te ressembler. Oui, mais en vrai, quand t'es maquillée, t'as des sourcils. Oui, c'est vrai. je rougis oui, j'aime bien. Non, mais mets-toi mets avec des sourcils, non j'ai des sourcils, c'est bon. Oh, Ensuite ouais, pas des, en sourcils. Fait, des, sourcils, des sourcils. Ça va, j'ai des sourcils là. C'est moi. rougis. c'est toi. Mais en vrai toi, par contre, tu te ressembles trop. Mais on dirait trop toi, par contre, en vrai. Par contre, moi, je mets clairement celle là. La verte. J'étais trop contente quand tu l'as pas choisi. Ah ouais Ok. Corps. Ok. Et mon nom ouais. ce sera. Oula, tu restes un peu trop longtemps sur mer. J'ai même un peu peur les gars, je me suis dit, il euh, y a un truc, il euh, y a un truc que je sais pas là euh... C'est clairement Elsa, ouais Elsa, euh... ah non mais qui va gagner ils disent, ah les bâtards Je croyais euh, c'était clairement Elsa le personnage euh, J'ai pas d'idée les gens ils pensent que c'est toi qui va gagner Tu vois je te dis euh, je suis. Euh, J'ai pas d'idée, vraiment. Je vais m'appeler euh... débutante. Débutante, hein. <rire> voilà, débutante, c'est bien. Je suis débutante. De ouais, toute façon, de toute je vais pas garder mon pseudo, de toute façon, je veux que je suis qu'une invitée. Bah oui, t'es qu'une invitée hein. Débutante. <rire> débutante. Débutante maman. <rire> <rire> Mais il y a un truc que je dois savoir. <rire> J'aime trop de saouler. Mais euh, juste débutante c'est bien Oui débutante c'est voilà, bien Voilà débutante invitée Non mais mais de... Elsa mais Elsa Parce que je pense que ça va quand même l'enregistrer le perso Attends je vais écrire parce que c'est mm. trop long Mais mais en majuscule. Non je sais Quoi <rire> Mais attends je sais rien où tu te gueules à toi même Za Oh non Zab la terreur Oh non Zabla Terreur, le retour Oh là là Les gars, je vais perdre Vous avez raison, je vais perdre Je Si elle s'appelle... Ah oh Zabla Terreur Ah, tu peux pas Je peux pas, je sais pas assez... Bah, mais Zabou, alors Zabou Zabou Les gars, Elsa, sera, ce sera Zabou C'est pas Zabla... T'as de la chance Il la gars... Elsa, Zabou, Zabla Terreur ouais. Zabla la Terreur Je la elle s'appelle Zabla Terreur et... Je l'ai fumé Et elle m'a fumé Débutante Zabou Emma, merci pour tes 9 PLN Ça vient d'où ça PLN Merci beaucoup, merci Gaëtan pour tes 5 euros Mich si tu perds tu dois faire ta deuxième danse de la finale de Daz. Merci. <rire> Elsa merci. vous savez qu'elle attend que ça Tu attend hein. que ça <rire> Ok c'est bon C'est bon Méga enfant Michou et débutante Zabou Quelle main utilisez-vous Pour lancer la boule Gauche Moi What je suis gaucher Moi je suis gaucher euh, T'as mis ta ta dragon Non, on en a pas. Je comprends pas là. Ah bouton du <rire> Ça commence tellement mal. Ne vous, vous tenez, tenez pas, pas trop, trop près. près. Du téléviseur. Attention, on joue sur la télé, évidemment. Oh là là là là, c'est parti C'est parti, Elsa, je vais te fumer. bouling il euh, oh, oui, hein, y a moyen. Après de toute façon, ça m'étonnerait pas parce que. Hein. Bon bowling égale... Euh... Mauvais au lit. Mauvais au lit. Donc, Donc. ça m'étonnerait pas que tu me fumes. Hein. Bah... <rire> ah, j'ai envie de comprendre. <rire> Putain. Ok. J'ai envie de prendre une balle perdue là. Ouais. Bon. Ok. <rire> ok, c'est parti. Attends, parce que c'est de la triche, c'est moi qui découvre comment... Oh Comme ça, tu tiens et tu lances et tu lâches. Mais j'ai envie sur la Oui ou quoi Comment je me... Mais j'ai envie... Là, Comme je suis ça, trop... Avec le... Mais je suis pas au milieu là. Ah c'est un tuto, c'est un tuto, c'est un tuto, c'est un tuto, c'est un tuto Tenez le Joy-Con et faites semblant de lancer la boule tout en maintenant Mais non je te jure ça va lancer, c'est pas un tuto Mais non, garde le L, garde lâche pas Fais juste ça Bah c'est bon On a compris. Bah oui j'ai compris là Ok D'accord C'est quoi cette merde Oh et vas-y lâche Bah je lâche Je tiens même plus là bon. Oh oh T'avais zoomé Non Ah oui okay. Tenez le Joy-Con ouais. devant vous et faites semblant de lancer la boule tout en maintenant ZL oh. Ah mais je faisais... Je faisais pas la... Oh j'ai lâché Ok c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal, je faisais pas la bonne touche en fait je suis vraiment je suis trop con. Ok. Bah voilà. Bah ah bah voilà. voilà bah pourquoi, pourquoi je pouvais pas me déplacer tout à l'heure Ok. Ouais, bah je... Oh, je suis un monstre. Oh, fait chier. Je vais être claqué au sol. Ok, je commence avec un 8. En Parce vrai, c'est pas je mal. Vais être... Non, avec un Ah, si. Si, 8. 8 en premier lancé. En vrai, c'est pas mal. Oh là là, je vais prendre, je vais prendre une manette dans. Quoi Oh j'ai eu trop peur Non mais t'aurais commencé avec un strike ça aurait été trop T'aurais commencé avec un strack ça aurait été trop Merci Emma Oh non, on va faire spare évidemment Oh Oh non Oh j'ai cru, j'ai cru d'aller louper Ah j'ai trop le seul Vas-y bouge, bouge, bouge, bouge Mets passer là, mets passer, c'est bon on a vu On a vu ton spare Alors Moi j'ai la strat, faut pas se mettre au milieu Faut se mettre comme ça Regardez les gars. Oh là là, le strike. Quoi Mais à quel moment j'ai pas fait bien À quel moment j'ai pas fait bien C'est une honte. Pendant donné Oh. Quoi Oh, j'ai relâché le bouton trop vite. Ah, mais en fait, je crois faut pas lâcher le bouton. T'as pas lâché le bouton Non, faut pas le lâcher en fait. Pas faut pas lâcher le bouton. Mais attendez on est chaud ou pas On est chaud là non Bah je crois hein. on, est chaud, hein. on fait que des Après là j'ai l'impression que c'est facile. Oh Pourquoi elle a fait un effet même ma... <rire> Il a roulé de merde <rire> C'était quoi cette voix <rire> GG, oui Ouais t'as la strat. J'ai la strat les gars, j'ai la strat. Oh Mais toi tu fais un peu des désorm... Mais Mais comment t'as fait que des suis... Comment je vais rattraper là Elsa elle gère de fou. Bon, allez c'est bon, mais passez là, on a vu. <rire> Putain, ces tirs on les voit. 10 minutes. Ok, alors là, là c'est bon, j'ai la strat. Là c'est strike. Quoi Mais à quel moment À quel moment J'ai tiré méga fort en plus. Oh là j'ai tiré méga fort. <rire> Frère, c'est des insultant. quilles, écoute-moi, c'est des... les quilles... C'est insultant Vas-y bouge <rire> les quilles, les quilles, elles pèsent... elles pèsent 5 grammes Elles rebondissent pas les quilles Oh Ah, à aller faire strike, j'ai eu trop peur Mais pourquoi toi tes quilles elles tombent tous et moi... Parce euh... que je tire vraiment avec de la force Mais moi aussi Bah non, t'es nul toi Faut garder le AAAAAAAH Ah Oh, t'as trop le seum! Oh, la trop le seum, Elsa, fais des enroulés de merde! Mais par contre, t'as 46, j'ai 33. Hein. C'est trop l'sem. Ok, j'ai une idée. Oh. Alors là, si je fais pas un strike. Oh! Oh, bâtard! Oh, je suis trop chaud! Oh, je suis trop chaud, les gars! Chut. Le premier strike! Oh merde, Inok! Oh, je oh, oh, suis un monstre! Oh bâtard, bon c'est bon on a compris, il passe euh, Non oh, t'as vu comment elles sont non. toutes tombées comme ça là, c'était magnifique Merci les gars pour vos GG. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Par contre le bowling dans la vraie vie c'est clairement plus dur Ah mille fois <rire> C'est clairement plus dur dans la vraie vie pas Je suis pas sûre du tout de cette strass mais bon oh, non trop au milieu Oh <rire> putain Elsa à chaque fois il y a une qui qui reste Il y a une qui <rire> qui reste, heureusement pour moi Non plus là t'as de l'avance hein J'ai Attention Aïe Aïe Mais arrête <rire> T'as trop le sel T'as trop le sel Hop oh, Regarde Moi je me mets là Je pivote un peu Et là Oh je suis un monstre oh <rire> Fallait tomber Fallait tomber Ah j'ai trop le seum <rire> Qu'est-ce qu'il y a J'ai trop peur Pourquoi Que tu prennes fais un faisant de strike Ah Tu te que c'est doublé là Bah déjà j'ai fait un strike et un 9 juste après Oh Back. Allez Pff, Oh j'ai cru j'allais louper Et en vrai c'est dur hein Des fois tu fais des enroulés mais sans faire exprès ouais. C'est pas si simple Oh Je t'ai rattrapé 53 53-55 Et là il y a mon spare Les gars je rattrape Euh... Je pense que là t'es bien droit Merde <rire> Merde Ça va tu zooms carrément Non mais vas-y abuse toujours plus C'est bon là t'es bien au milieu pourquoi tu fais une enroulée Pourquoi t'as fait ça Pourquoi Elle a pas la technique pas bah, en fait Son bras Pourquoi A bah, chaque fois elle garde pas son bras bien droit du coup Non mais vas-y tiens Là c'est trop dur de faire un spare, Là c'est impossible Oh, j'ai cru, cru que t'allais le faire J'ai fait exprès de taper un peu sur as la... T'as espéré Non j'ai fait exprès de taper un peu sur la droite T'as pas compris la flag Non elle était nulle en fait vraiment, tout Ouais tout elle tout était tout clairement nulle Elle était nulle <rire> Ok Celui là c'est strike Les gars moi je vous le dis là c'est strike Regarde avec une petite enroulée Oh je suis un monstre Mais pourquoi Les gars pourquoi tout à l'heure j'ai fait un strike Et là ça strike pas Dites moi Dites moi c'était quoi la div avec mon tir de tout à l'heure pourquoi là ça a pas fait strike C'était beau, la, la trajectoire était tellement belle. Même moi j'applaudis presque. Ah je, attends, je suis curieuse. Attends, je pense que là j'ai. Oh les gars, j'ai repris de l'avance. Ouais. J'ai repris de l'avance. T'es en train de me fumer, j'ai trop le seum. C'est juste de la chance. Ah ouais T'as bougé ton bras. Mais j'avais fait exprès. C'est bon, en vrai, Elsa, elle pas la strat. Eh oui, j'ai pas la strat, peut-être. <rire> Et c'est qui qui a eu la strat J'ai pas la strat, peut-être C'est bon, c'est bon. J'ai pas la strat C'est bon, c'est bon. J'ai pas la strat Oui, bien joué. J'ai pas joué. la strat Bien joué. <rire> c'est quoi ce chip là oh, Regarde, t'as fait un strike Tu sais que je te laissais juste euh, rattraper. Hein. Hop, le strike. Oh, le bâtard, mes frères. Il y en a toujours une qui reste debout J'ai la haine J'ai trop le sub Il y en a toujours une qui reste là oh, je... <rire> Ok Déjà moi c'est super garanti en fait J'ai compris le jeu C'est super garanti J'ai 91 mais ton strike il va rattraper quand même J'ai 91 déjà hein. Je suis un monstre J'y ai cru J'ai trop cru que t'allais faire un strike en vrai, en vrai j'avoue j'y ai cru là. Mais c'est bon Elsa, elle arrive pas à faire espère <coughs> Je croise les doigts, je t'avoue. Gouttière, gouttière, gouttière, gouttière, gouttière, gouttière, gouttière, gouttière, gouttière. Et puis ça y est, calme-toi, calme-toi, calme-toi, ça y est mais comment tu fais trop la meuf? <rire> elle, elle là, à date ça faisait genre, elle était timide, petite fille gentille. C'est pas vrai, je suis une petite fille gentille. Oui, oui, Juste fais-moi pas jouer avec Ok, toi, attendez, si tu veux pas. faut peut-être que je change de côté. Oh là! Regarde, je vais même. Oh là, c'est la trajectoire parfaite. Oh! Parfaite, ouais. Presque. Un sens. Un sens, Mais regarde! A, les deux qui elles ont tourné autour Ok. Ok là il y a Sper au moins. Ok ça va, ça va, ça va. Mais ça fait trois fois d'affilée, je fais un sper, j'en ai marre, les gars, c'est quoi le problème on Passe, on a compris. Le on même scénario à chaque fois, j'en ai marre. On passe. Allez hop, à ah moi. Bon. En vrai j'ai encore un peu d'avance, mais tu rattrapes hein genre <rire> genre Elsa elle est comme ça avant Let's go vas-y j'ai la haine en vrai j'ai la haine je vais, je vais faire la technique d'Elsa c'est bon tu peux passer <rire> c'est mon habitat mon habitat danse <rire> oh comment tu rattrapes là faut que je fasse un strike là viens, les gars allez, viens je viens, passe... viens viens viens ah non on a un strike qu'est-ce qu'il y a tu voulais voir ce qui se faisait encore quand on lâche en arrière si je en disais encore comme ça. Ah, vas-y, lâche en arrière. Non, toi. Attends, moi je fais Oh là, il y a strike. <rire> Mais frères, pourquoi Les gars, dites-moi, pourquoi Je suis. Faut tirer sur la quille du milieu. Mais non, justement, je crois. Je crois que si tu tires sur la quille du milieu, il a pas strike. Au moins, spare. C'était tellement non Au moins, spare. Bah, tu ne méritais pas ce spare. Arrête, arrête. C'est juste, j'ai trop l'habitude d'espérer T'es ma, j'ai fait que sperres j'ai fait, au début je me suis loupé, après j'ai fait un strike et que d'espères. Tu tires trop fort T'es pas assez droit, ok d'accord Ah, j'aurais non oh. Non mais là t'aurais fait un strike sur ça, j'aurais fait un scandale T'aurais fait un strike sur ça, j'aurais fait un scandale je peux bouger, En vrai, on, euh, le bowling sur Wii Sports c'est mieux mais quand on est euh, 4 genre Ouais. À 2, c'est trop. Euh... En fait, c'est trop. Tout le monde fait des. Là, on fait que des spares et des strikes, j'ai l'impression. Oui, on est trop chaud. À 4, il à y a plus de pression. Ouais, j'avoue. Là, on est chaud. Oui, on a vu ton spare. Bon je crois que tu m'as doublé. Je crois que. Oh Comment c'est serré. Et là, c'est le dernier tir. Oh là, il faut que je fasse un strike, putain. Les gars, je vais tirer bien droit. Je vais pas tirer trop fort. Oh là je suis tellement droit Elle a bougé, elle a bougé Pourquoi il y a, une, il y a une qui est tombée devant, une qui est tombée derrière frérot mettez vous d'accord faites la tomber Putain Ok Bon au moins j'ai un spray, j'ai un autre tir ouais. Les gars il faut que je fasse un strike Sinon il y a moyen qu'elles double si elle fait un strike Ok Je suis trop au milieu là si t'enroulis sur la gauche et ça passe. Regarde, si enroulé sur la gauche. Ah oui, du coup vraiment ça passe. Ah mais non, fallait faire sur la droite. Ah oui, t'es un peu... T'es un peu... T'es toi, non Ah mais du coup je vais pas recommencer en plus. Oh j'ai la haine. Oh j'ai la haine. Oh c'est sûr tu vas me battre sur ça. Oh c'est sûr tu vas me battre sur mon vieux 5 de merde. C'est la première fois que je fais un 5, putain. Oh t'as trop le seum Oh la a trop le seum Là les gars si elle fait pas un sper, elle a perdu Si elle fait pas un sper, elle a perdu Oh c'est bon j'ai gagné Oh j'ai gagné Par contre du coup je vais faire un truc Tu fais quoi Oh il se passe rien Ah mais c'est vrai sur Wii Sport quand on oui, faisait en arrière Quand, jeux, ils faisaient... quand <rire> on faisait en arrière les gens ils faisaient ça <rire> Ils prenaient la quille et faisaient Ah mais oui c'est vrai Mais oui Ah je le seum T'es vraiment débile J'avoue ils ont patch ça c'était le meilleur truc du jeu Oh t'as trop le seu... Et je pense les gars, je pense que c'est... Vas-y fais passer C'est la... C'est la win La win Méga enfant Michou 162 points Merci J'ai eu de la chance, c'est tout. C'est le talent. Le talent... Tu veux se... une revanche Moi je te fume sur un autre sport. Sur un autre sport mmh. Non, bien on fait une revanche bowling déjà. Une revanche bowling maintenant Revanche bowling. On la garde pour la fin, la revanche bowling. Les gars, revanche Revanche ou on change de sport La musique elle est trop ambianceante Change, change, non change, un autre Ok ils veulent qu'on change, allez on change On change On change Je t'ai fumé Elsa Je devais t'excuser bien, okay. tennis euh, sélection des sports Tu veux faire tennis mmh. Vas-y bah je te fume même au tennis Les gars je la fume sur tous les sports de toute façon Merci dictateur pour tes 2 euros. La dragon Joy-Con est-elle bien en Vraiment oui, pas. Oui, <rire> oui, oui. Si, c'est si, si. attaché. Attaché. Attaché. attaché. On a quand même coché, c'est attaché. <rire> oui. euh, tennis. Tennis Allez. En plus, les gars, tennis, on en a fait en Egypte avec Elsa. On et... était nuls. Quoi On était nuls. Ah, on était nuls, mais surtout toi quand même. Est-ce qu'on se met un ordi ou est-ce qu'on met tous les deux nous En mode 1 contre 1 non, tu sais, t'as deux personnes dans ton équipe. Ouais. Soit tu contrôles les deux, soit il y en a une, c'est un ordi. Non, on met un ordi. On met un ordi Mais on pourra pas contrôler les deux. Ouais, on se met nous deux contre un ordi. <rire> Jamais de la vie. Ah, mais non, en fait, non, non, non, c'est soit nous deux. Soit. Non, en fait, on va contrôler les deux. Ah, on doit forcément contrôler les deux Ouais. Merde. C'est pas grave, Putain, mais on va. Attends, attends, peut-être pas. Si. Ah, ouais. Tu ah. veux qu'on commence nous deux contre, un... contre des ordi Non. Un jeu, un jeu, deux jeux gagnants ou trois jeux gagnants Euh... Jeux gagnants. Deux. Deux jeux gagnants Deux jeux gagnants. Allez. Le premier à deux jeux à gagner. Allez vas-y. Ok. Ai mis, je moi je suis gauche. Droite, toujours moi. Ok, bah c'est parti hein. Oh bordel. Mais par contre je sais pas jouer là au t'es Par contre, ça va t'es gauche, ouais, ok. Bah ouais mais quand même. Oh mais attends, je sais pas jouer. Et comment on fait pour contrôler le mec de devant ou de derrière Je sais que tu contrôles les deux en même temps. Ah, ça tire avec les deux. Ouais. Et comment on bouge tu, tu te déplaces, non Faut bouger un réveil Je sais pas. <rire> je crois qu'il bouge tout seul. Ah ouais, il bouge. <rire> en fait, moi, je, je tire que en revers. Non Let's go oh Let's yes. T'as mis dehors, mais en fait il, il aurait fallu que je sois de l'autre. Regarde, pourquoi On y arrivera parce que moi je tire comme ça. On va se frapper, c'est con quoi Oui, mais sinon je me sens obligé de tirer comme ça, sinon je suis trop loin de l'écran. Oui, non, ça change rien. Ça change rien je suis Toujours ça ne change rien. Ta cam, qu'est-ce qu'il y a Vous me voyez pas Ah, la cam elle est trop grosse, merde. Ah oui, merde. Attendez, ah, oui. vous voulez qu'on. Mais comment on fait là du coup Au pire. En fait il faudrait qu'on prenne tout, tout l'espace Ouais mais c'est impossible Mais ils vont pas voir C'est pas rigolo Ah faudrait prendre un, un des deux écrans Oui t'as capté En vrai les gars là vous voyez avec l'autre écran non Au milieu plus petit Mais ça sert à quoi que vous voyez les deux écrans Sinon ouais en vrai je me mets là hein. Vas-y On se met comme ça c'est bon comme ça ou pas Oui c'est bon. Allez, let's go. Oui c'est bon mais un écran. C'est mieux au milieu. C'est bien comme ça Yes. Oui c'est bon. Ok vas-y on met comme ça, on met comme ça, on met comme ça. Oh, mais bah j'ai même pas fait exprès de tirer. Aïe, Aïe Tu m'as éclaté non, Par que tu te je... fumes, hein Mais tu sais que l'endroit où tu tires, ça oriente ta raquette hein Toi j'ai l'impression juste tu tires au bon moment Tu peux orienter tes tirs Comment Bah genre hop et là je tire bam dans le coin Et là je tire droit Et là je tire dans... ah non oh, Non Je voulais pas tirer là j'ai jamais tiré là frère euh, t'as mal tiré Bah attends j'ai trop le seum Pourquoi bon, il y y'a que moi qui sers Trois services je pense. <rire> je fais du vrai service Je voulais se matcher tu sers pas de ton joueur de devant Oh C'est trop le <rire> seum Voilà pourquoi je me sers pas de mon joueur de devant Le joueur de devant il est claque J'avoue je me sers pas de mon joueur de devant en vrai Je le regarde même pas en vrai je suis pas encore assez fort pour ça. Oh merde oh, ça... Bâtard, bâtard T'avais quoi <rire> Bah j'ai cru que t'avais pas pris <rire> Let's go Un jeu gagnant Un zéro Les gars, je vais fumer Elsa sur tous les sorts, ça va être clair même précis. Ah c'est toi qui sert. Aïe Ah je me suis bloqué Aïe je me suis bloqué quoi C'est vrai <rire> Mais attends mais t'es. <rire> Moi, j'ai aucune pitié Let's go Let's go Oh les gars, je suis en train de la fumer Allez, relève-toi là, faut que Attends, tu sers Je me suis bloqué le coup non, vraiment bloqué le coup Et Elsa, c'est une daronne Elle a réussi à se bloquer le coup Ça va Attends. Eh, <rire> hey, je m'en fous, moi je veux juste gagner La cam Aide-la, c'est son problème <rire> Et l'autre, il s'en fout C'est bon Ah, oui. ah j'ai trop mal C'est bon, c'est bon La pauvre Ah, j'ai trop mal Ça reste... Faut que tu craques le goût <rire> Ah je suis pris une décharge <rire> J'ai fait le service et je me suis pris la décharge de la vie. Mmh, comme ça. Ah suis trop mal. Prêt Ouais. C'est bon, tu vas mieux Oh Mais elle s'est Pourquoi elle a fait ça mais elle a Bah t'as tiré trop tard T'as tiré trop tard Putain ouais. mais c'est une branlée que je te mets. Hein. On aurait dû faire trois jeux parce que là ça va être trop rapide. Mais en même temps, mon perso de devant, je peux pas m'en servir, il est toujours mal placé oh Fais chier un peu tard, j ai, j ai... Ah mais en fait, faut qu'on tape au bon moment Ah oui, faut qu'on Parce que là, j'ai tapé trop tard et du coup, il s'est fail mmh. Ah ok Mais, elle <rire> fait que des pintes. Oh, oh, mais pourquoi, toi, ta meuf, elle, au fond, elle est méga loin Et Toi, est loin aussi, hein Oh Ton tir, il était chelou Oh Oh oui oh Et le smash Mais wesh Et le smash pour la joueuse française Mais attends, à quel moment Parce que t'as tiré en l'air Ah, j'ai trébuché t'ai fumé Mon il l'a trébuché Ah oh, c'était beau Oh, oh c'était si beau Je suis en train de prendre une remontada. Hein. C'était si beau Je vais faire comme les vrais tennisman. Oh là là c'est pas possible Ah, ça, ah je me suis Ah <rire> Ça elle est trop nulle ça elle est trop nulle Oh la balle de match Oh Oh Oh, ça oh, oh, chiant! Oh, oh je suis un monstre! Je suis un. Eh, la manette, ouais, je veux! Je suis pas, <juste. rire> pas juste. Je suis un monstre! Je suis un monstre! C'est pas juste, tu fais Les de gars, la merde. ouais, je suis trop fort! C'est pas juste! OMG, what the fuck? C'est pas juste! Comment ça, c'est pas juste? Mais tu fais de la merde et tu réussis! Bah non, je t'éclate! Ok, tu m'entends avant quoi? Non, on refait, je m'en fous! fous. refait. Revanche. <rire> revanche, revanche tennis? En revanche! Revanche, je te fume! Aïe aïe aïe c'est trop facile C'est beaucoup trop facile les gars Elsa la rageuse mais de ouf Et hey, je vous permets pas parti. Ha bah <rire> <rire> <rire> Jamais Pas Jamais t'allais pas t'y attendre Jamais t'allais pas attendre <rire> Je suis trop content <rire> Oh mais bah, je m'avais exprès Ça va être rapide Il cette game plaît. Cette game ça va être très rapide Mais cours Mais cours Pourquoi tu cours Mais pas Pourquoi tu pourquoi cours pas Parce que t'es en train de tirer comme une débile Attends, qu'elle court au lieu de tirer J'espère, mais pourquoi? <rire> parce que t'as tiré, mais tu non, fait ça. Oh les gars, elle a mis zéro point. Elle a mis zéro point. J'ai pas tiré en fait. J'ai juste fait ça pour me préparer à faire le revers. Oui, Et mais tu l'as compté vous... comme un tiré. Bah oui, parce que t'as fait ça. En fait, ça sert à rien de mettre des gros coups. Faut juste mettre hop là. Y'a personne oh. putré, putré. Mais put... ah. Putré. Putré. Ah. putré, mais putré. En, je... en plus je voulais la récupérer. Mais attends, comme mais comment on fait pour revers ou pas revers Il y a un moyen C'est vu, j'en ai aucune idée. Ah peut-être avec B. Non ah Let's go Un peu tard, fait chier que c'est une branlée quand même que je te mets On a égalité calme toi Oui mais j'ai un jeu là. Oui, tiens ça épuise les bras quand même En fait je tire des grosses patates pour rien Aïe J'ai lancé un haut pour la déstabiliser Mais tiens il ressemble à rien Oh Oh non Oh tu as... <rire> Je l'ai pas rattrapé Ah je suis trop con En fait je voulais rattraper après le rebond pour ce match Fallait que je le smash direct <rire> En fait Elsa elle perd des points de manière trop nulle Tu rates les balles Pah Tiens. Oh Regarde, let's go Mais quel moment Let's go Là ça va être rapide oh, Je vais même pas, ah, vraiment j'ai pas, ok Voilà Putain, oh shit oh Ça c'est ça c'est un vrai point là J'ai trop le jeu Mais je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Arrête de s'éclater dé... Je t'ai éclaté En autre fin Les gars je l'ai éclaté de A à Z Ah la direction prise par la balle dépend du moment où vous déplacez rapidement le Joy-Con. Je comprends pas. En gros, c'est pour ça qu'à un moment je l'ai mis dehors et c'était écrit un peu tard. Mmh. Si tu tires quand la balle allait même pas encore arriver, ouais. je pense que ça va tirer plus vers. Euh, ah oui, si tu tires quand elle est très proche, du coup ça va prendre une vraie, une voilà. vraie trajectoire dans. T'as capté, t'as capté. On teste Shambara C'est les Je sais pas, mais je suis grave chaud. Merde, pardon, je t'ai oublié. Un joueur ok Je t'ai oublié. Mais <rire> retour. Hein bah, je peux pas. Ah, il faut que tu fasses L, toi. Fais ça. Et retour. Deux joueurs. Et je t'ai oublié. Jouer avec un Joy-Con. Oh, oui, c'est ça, c'est scream Tu crois que c'est scream Je crois que c'est scream ouais. Ok. Pff, hey, je commence à être épuisé en vrai. Ah, ça Il bon. C'est abusé. Michou, c'est toi Méga enfant michou. Bah non et moi. Tout est prêt. Ah. C'est moi. <rire> C'est moi. Droite. Je suis gaucher. Quelle main utilisez-vous pour tenir votre sabre? Oh Sabre d'énergie. Accumuler de l'énergie en parent et infliger de puissants coups chargés. Je pense qu'il faut faire sabre déjà. Ouais bien Après, on fait. on les sabre d'énergie. Vas-y là on fait sabre normal. Ah par contre je sais pas les règles. Je... moi non plus hein. Je mais sais oui, pas du pas tout. Du les règles, coup, contre, Après on teste foot. Je, pense que je, vais je vais au putain. Ah, tutoriel. tutoriel. Vas-y, c'est ton tutoriel. Pointez le Joy-Con vers le centre et appuyez sur. Lorsque vous déplacez le Joy-Con vers le haut. Ok. Attaquez en déplaçant rapidement le Joy-Con. Oh ok. Maintenez ZL pour parer Par, par, par <rire> bah Vas-y, bah tape aussi Parer vous permet de bloquer les attaques Faites en sorte que votre sabre croise celui de l'adversaire Attention au coup horizontal Tenez le sabre verticalement Merde Et maintenez ZL Ha Ha ha Et schlack Tiens le sabre horizontalement et <rire> La cam merde la cam Bon c'est pas grave les gars c'était le tutoriel Merde Elle est en train de m'attaquer Attends Oh un coup sournois en diagonale Allez hop je t'ai niqué Allez hop Et <rire> J'adore ce jeu Attaque en évitant les parades Euh donc là, elle fait une parade comme ça, donc faut que je fasse. Non faut que tu parles justement à la verticale. Voilà. Oh Je me suis fait niquer en diagonale. Mais non, elle t'a pas demandé en diagonale. Lorsque votre adversaire part en diagonale, comme ça, il se croise pas. Let's go Le meilleur moyen de partir sur de bonnes bases est de bien maîtriser le sabre simple. Ah, tu peux faire mon main pour le tutoriel Ah, c'est moi. Tu veux passer le tutoriel ou pas C'est bon, t'as compris. Je vais vite faire. T'as compris. C'est bon. Tu m'as vu m'entraîner. T'as compris Oh les gars, je vais, la, je vais les, je vais la fumer. Mais c'est pas de l'escrime du coup. J'avoue, c'est pas escrime. Mais oui, c'est pas de l'escrime, c'est du Oh Putain, on va m'attaquer, mon gars. <rire> je vais prendre une bastos. Non, mais là c'est sûr, on va se frapper. On les va se frapper. Là, je le sens mal. Tu... Oh merde Mais t'es con verticalement parlé, pas vu. <rire> Faut faire tomber l'autre dans l'eau Ah faut pas le Je pensais il fallait l'éclater moi Oui, faut... En fait il faut pousser de la plateforme Tu vois ah. quand tu prends de la tu prends, tu Ah moi je croyais il fallait juste l'éclater genre. Oh un coup sur moi en diagonale Ah il t'a niqué C'est de l'autre côté Les diagonales c'est impossible d'esquiver hein. C'est difficile de se prévoir Dernier oui. exercice, attaquer en évitant les parades oui bah je veux bien Et t'es con. <rire> ah merde <rire> <Je suis conne>. <rire> <rire> je suis conne. Bon c'est bon allez quitter le tutoriel C'est bon t'as compris là T'as compris. compris Allez c'est bon Ok les choses sérieuses commencent Pfff. Pff. Je fais, fais comme lui, fais comme lui, fais comme elle. Ha ah Oh putain Arrête, je suis stressé en vrai. En position. <rire> aïe, aïe. Ah C'est là. Merde, suis mieux, suis mieux, suis mieux, suis mieux. Mais non, j'ai tenu droit, Let's go Je t'ai éclaté Bam Mais j'ai tiré droit Eh hey les gars, je sais pas sur quel sport Elsa va me battre, mais. Oh là là là là, je t'ai explosé Merci monsieur Deuxième manche <rire> <rire> Oh putain Hein ah. Let's go A oh. quel moment frère Let's go. Oui monsieur Putain C'est dur en vrai Mais en vrai les gars c'est un peu. c'est du tryhard Je sais pas si vous vous comprenez bien tout. Parce qu'en vrai c'est du tryhard, je suis méga concentré Mais putain à chaque fois j'ai bug C'était méga rapide Je t'ai éclaté Je éclaté J'ai bugué C'était la game la plus rapide du monde J'ai bugué On refait non, c'est la fin, j'ai gagné. Gagné On refait, j'ai pas compris. J'ai gagné, j'ai gagné, ah oui. j'ai gagné. On rejoue Kylian <rire> Kylian, merci infiniment 50€, euros. C'est extrêmement mauvaise perdante. T'es un monstre Merci, mon pote. Et hey, tous ceux qui, qui sont sur le live, les gars, n'hésitez pas à un maximum de pouces bleus, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je compte sur vous. Attends, mais t'as vraiment fait la revanche Ouais. Mais je vais te rebattre. Non. C'est chien! Quoi, quoi? quoi putain, merde, toi, déconne! Mais putain, mais j'ai barré! Mais putain, mais j'ai barré! Arrête de faire ça! Ah, oh, c'est trop facile! Ouais, mais c'est un peu nul, les gars, se battre contre Elsa, c'est trop simple! Et ta gueule! <rire> ah quoi? Mais go, go Mais à quel moment frère Et c'est dur quand tu te fais dominer. Ah, ouais, je t'ai fumé là. <rire> moi, je fumais. Vas-y, bouge. Tu as dominé Quand tu te fais dominer, c'est dur de revenir. Attends faut que j'arrête de mal parler. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu te fais do dominer, c'est chaud de de se remettre bien. OK. <rire> Non. Quoi? Et des fois je comprends plus rien. Let's go! J'ai encore gagné. J'ai encore gagné. Oh putain! Ah oh, je suis en mode. C'est mon... que de la chance. C'est que de la chance. Elsa est plus forte, mais les gars, à quel moment? C'est que de la chance. À quel moment? Je viens de l'éclater. À quel moment elle est plus forte C'est que la chance <rire> Je suis deg J'ai je... trop... On change de sport je, en... je suis en âge Je suis deg, la chance du débutant exactement Non, à quel moment La chance Genre du débutant Genre toi t'es pas une débutante Bah si, mais juste moi j'ai pas de chance Tu as testé quoi Foot Ah mais attends, on peut pas foot Ah Mmh. What utilise la sangle de jambe? Oh genre tu vois vraiment incroyable Oh c'est incroyable Genre tu peux mettre une manette ici Comme ça tu fais des frappes, c'est incroyable Ah c'est ouais. trop stylé Mais du coup là je pense qu'on va pas pouvoir Un contre un ouais, pouvoir se jouer avec deux manettes On Attends peut-être que je peux en trouver J'ai demandé à une s'il en a Je regarde le reste Attends attends attends Je regarde Je commence à me à comprendre les règles des autres, comme ça, je, je prends de l'avance. Il a que de la chance, c'est pas juste. Oh, oh c'est bon, regarde, on va pouvoir. J'ai deux manettes. Tu peux faire L. Pourquoi L Fais L, s'il te plaît, juste, vite fais là. Mais j'ai pas la manette. Bon, bon. Fais L, fais L, fais L. Fais L. Elle est où ta manette c'est bon, regarde, là j'ai ma mais manette, c'est moi qui fait de la merde. Moi j'ai oui. ma manette, fais retour. Tiens. C'est ma manette, ça Moi c'est bon. J'ai pris les manettes d'inox. Mais non, mais là, je ah bah faut que tu mets ta manette et fasse une mise à jour. Oui, bah c'est rapide. Comment ça, on les colle ça Mais colle pourquoi tu veux les coller Je sais pas, ça se colle pas. <rire> Il y a mais pas de oui, oui, coller mais je suis dégoûté. Kylian 50 euros encore, merci infiniment pour Elsa. Pour Elsa, mais non. Crois-moi, c'est moi qui ouais. va gagner. Je vais garder les 50 euros, crois-moi, on est où là en danse je vais le fumer. Mais ben oui un jour on prend un Just Dance et je le C'est un motif de rupture ce jeu Ouais de fou <rire> encore 50... Mais wesh les gars vous êtes des fous GG à vous deux vous êtes les boss Merci beaucoup les gars, en tout cas ce que vous faites Est top pour notre jeunesse, vous êtes des bons exemples Des bisous, merci est beaucoup Noobie Axel merci pour tes 20 euros, merci infiniment frérot Bon la mise à jour des manettes là euh... Ah mais je crois les manettes d'inox ça n'ont plus de batterie la mise à jour elle est vraiment bloquée à 99% Mais oui attends ça casse les Oui. Mais je crois que c'est cette manette elle y arrive pas là Mais en fait c'est pas qu'elle a plus de batterie c'est que la manette Attends Elle est galère à faire la mise à jour non Ah c'est bon Ah l'autre manette Oh vas-y frère C'est trop je, je vote pour Elsa pourquoi Pourquoi vous votez pour moi Faites Just Dance après j'ai pas de jeu encore Just Dance Elsa te fume Je suis sûr même sur Just Dance là bas il moyen, moi je de Zen en vrai, en vrai je suis nul parce que tous les <rire> trucs où faut tenir les manettes, tu sais, il faut faire des trucs particuliers et moi j'aime trop partir dans des délires chelons. Elsa, tu gagnes cette fois, non Mais au foot, au la foot impossible. Bah après, le foot... Impossible. Ouais, non, ma, si tu me bats au foot, euh, j'arrête tout. Ouais. Mika, merci pour tes 5 euros, yo les amoureux, vous allez bien Bah je crois que moi je vais bien, Elsa, je sais pas. On est amoureux, non <rire> Pourquoi quand c'est moi qui fais ces blagues okay, et tu fais là, toujours le mec vexé <rire> J'aime bien Tout le monde Tiffen merci une pour une ton Seb Merci Tiffen, Tim Tiff, merci beaucoup, Kylian merci pour les euros. Et Hello Nateboor Bah Hello Nateboor euh, je vous avoue les gars ça sera après euh, mon tournage de 15 jours hein. Pose les manettes Deuxième balle soldat à terre, pose les posez manettes. les manettes C'est bon moi même Manette c'est bon Mais t'as bon. là... mis qu'un joueur Mais parce que je te dis j'ai fait de la merde Mais vas-y mais Elsa tu casses la tête j'ai mis Badminton Mais t'as mis badminton <rire> <'ai> mais putain <rire> oui. Mais Elsa tu rends ouf Un contre un Un contre un mais c'est trop dur un contre bah, Bien un. sûr qu'on va jouer un contre 1 au foot Mais j'ai jamais joué à un contre 1 J'ai pu sur LR Pourquoi c'est moi le pas Ah LR pas Z L Z Bien ouais. Allez on se lève Foot un contre un c'est qui moi? Hop! Bien, ouais. Tout est prêt! Let's go! Bon, les gars, il va falloir la fumer au foot. aucune idée de ce qu'il faut faire. Ne vous tenez pas trop près du téléviseur. C'est quoi les règles? Mais j'en sais rien! <rire> moi, je sais qu'on va faire du foot. Oula! Ah, ouais. on a le tutoriel! On a le tutoriel! Commençons par les bases, ça serait bien. D'abord, donnez un coup de pied. Essayez d'effectuer un mouvement de balancier avec le Joy-Con droit. EUH Wesh, ouais, non, mais là c'est plus du foot, c'est Inazuma Eleven Juste le droit, juste le droit. Ah oui, juste le droit, juste le droit. Ok. Ensuite, essayez de donner un coup de pied dans le ballon. Oh, oh bah, frérot, c'est Rocket League là. Ok, ça c'est pour taper droit et j'imagine que. D'accord, ok, j'ai capté. J'ai capté. Selon là où je bouge ma main, ça tire euh, un autre endroit pas compris là. Ah, faut que faut je touche les cibles. Oh là là Je suis un, un, un monstre Déplacer rapidement le joy vers le bas pour envoyer le ballon au ras du sol. Oh mais c'est incroyable Eh ça va être incroyable hein. Déplacer rapidement vers la gauche ou la droite pour tirer sur le côté. Eh, c'est des vraies frappes qu'il envoie mon perso <rire> c'est trop bien et hey, je vais stylé. Hey, ça, je vais J'aimerais trop que les ballons fasse cette taille là dans la vraie vie oh. <rire> En vrai ce serait marrant tellement mieux Entraînez-vous librement à frapper dans le ballon oh. Bon bah c'est bon ok j'ai compris quittez le tutoriel Et moi ah, ah, voilà c'est bon mais en vrai c'est la même chose que moi Oui hein. mais je... En vrai c'est pas dur hein. Et comment on se déplace Ah oui j'avoue comment on se déplace Peut-être que c'est les persos ils bougent tout seuls hein Il faut juste faire des passes Hum mm. Parce que là, pour le coup, on est d'accord qu'on n'a pas touché je suis là encore. Non. Peut-être j'ai quitté le, le tutoriel trop tôt. Regarde le tutoriel jusqu'à la fin, au cas où. Ouais. Oui Oui, oui Merci, Gaëtan, pour tes 5 euros. soit en forme pour ton match du 10 mai, Mich. J'avoue. Stuban, merci pour tes 2 euros depuis la Corse BG. Ah, ça fait plaisir, un abonné corse. Putain, mais même ton perso il fait des sales frappes hein Ah il fait des vraies frappes hein me T'as quitté trop tôt Ah ouais j'ai pas regardé tout Faut attendre jusqu'à la fin Michou c'est sûr il gagne au foot Non mais là les gars si je gagne pas je comprends oui, là, pas Oui là il va gagner au foot <rire> Vas-y fais le tuto jusqu'à la fin pour voir Bien ouais j Mais je vais vraiment, vraiment faire le vers le bas. <rire> Elsa va être nulle. Oh là là là là. Oh là là Exercice suivant Fais exercice suivant Ensuite voyons une technique appelée la tête plongeante, merde Déplacez rapidement les deux manettes vers le bas. Oh Mais wesh C'est Mario Pingouin J'avoue, elle a sauté comme un pingouin. Oh Utilisez elle, ok. C'est là, c'est là. Incliné. Ah Sprinter ZL. B sauter. Ok. Vas-y j'ai les touches. Elsa <rire> va être trop nulle <rire> vais... Oh là là, Elsa va être claquée Je vais le pousser dans le. Fais une tête plongeante. Et. <rire> <rire> Mais ça te plaît Ah yeah Bien joué Vas-y c'est bon fin du tuto Vous maîtrisez les bases du football Oh là là Oh les gars c'est parti Oh j'ai les cheveux bleus du coup Putain moi je suis trop stylé <rire> Le 1 contre 1 Ok En vrai on dirait Rocket League Attends attends les gars, j'imagine que vous préférez si euh, si la cam elle est là J'imagine C'est mieux non C'est mieux Ok, attends je vais nous zoomer un peu Ok c'est parti T'es prête Non Let's go Oh Mais, oh je t'ai lobé Oh le lob que je t'ai mis Merde, merde Après on dirait grave Rocket League Oh Poussez. Tu je peux mettre des coups Oh je voulais côté. tirer de l'autre côté Oh la tête plongeante ah, on, peut tu pas me pas. on peut pas sprinter à mort Oh Let's go La célébration 1-0 C'est un chrono ou c'est euh, le nombre de buts Ah mais il y a un chrono en haut Oh les gars 1-0 je vais la fumer Oh Oh la argente! Eh je suis trop fort Je suis trop fort Elsa je t'éclate. Goal Ballon en or les points sont doublés Comment ça C'est de la triche ça Quoi Oui Let's go Les gars ma strat s'était resté en défense pour qu'elle tire et qu'ensuite je la, je la batte Sauf qu'elle m'a lobé Tu m'as lobé sa mère ah j'ai trop le seum Ok Ma strat est nulle. Mais vas-y pourquoi ça vient dans ton côté Bah c'est deux fois de ton côté, deux fois du de coup Oh Oh la frappe C'est bon y'a but Mais c'est trop dur de défendre aussi En vrai faudra tester en 55 Ouais Mais est-ce que 55 c'est avec 5 joueurs Non, non je pense que c'est un sais pas. Ah tu crois c'est avec des ordi Vas-y après on teste 55 Je pense que tu peux te faire des passes et tout au moins Parce que là un contre 1 j'avoue c'est dur Oh j'arrive j'arrive est trop nul Putain je suis, suis épuisé oh, Mais t'arrêtes toi Non Attends je rêve où je t'ai mis plié. à terre Oui je suis épuisé Putain J'ai trop le sel Je pense qu'il faut pas courir jusqu'à épuisement Et hey, il y a 3-3 ouais. en vrai c'est serré hein. C'est bon tu peux passer tu peux passer Allez viens de mon côté là Let's go! Oh, fais chier! T'as casse les couilles! T'es pas épuisé du tout, toi! Mais Taras, pourquoi tu vas pas en haut, toi? Hein Pardon, je te disais, je parle de ma spalle. Mais.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 Je suis un monstre C'est plus drôle Pourquoi c'est pas drôle Parce que c'est pas drôle, tu fais un tir et... Oh putain balle en or oh, ouais, À ouais. 9 secondes de la fin Hein mais pourquoi t'as plein d'énergie toi Parce que je cours pas comme une tarée Oh putain... C'est bon c'est bon J'ai toute seule dans le but Oh merde Oh j'ai failli me la mettre J'ai failli me la mettre C'était... Let's go gagner 55 Vas-y 55 je suis vraiment un streumon, les gars Je suis un monstre <rire> trop le cerveau. Oui j'ai trop le cerveau. Grosse dédicace Kylian B12 Merci Gaëtan pour tes 10 euros ça vient d'Alsace Arcada merci beaucoup Vous avez joué sans interruption pendant une heure en cas de fatigue n'hésitez pas à vous reposer Eh nous on n'est jamais fatigué nous. On n'est jamais fatigué Football deux joueurs 4 contre 4 Vas-y bien on fait ça Oh putain Oh Ah c'est avec des ordi du coup non, non, non, non, dégage, va de ton côté Normal Niveau de l'ordi, normal, ouais, normal Après nous, je pense qu'on est débutants en vrai. Je pense qu on est nul Enfin, je sais pas, je m'en rends pas compte Pff, Joue avec moi, t'as perdu Eh, hey, je fume tout le monde Pauvre Elsa Oh Glorieux Martin Moi, je suis avec Martin, Ryan et Andy Moi, je suis avec Tigresse, Barbara Tigresse, oh Le terrain, il est gigantesque Allez les gars Allez les bleus Oh c'est trop bien de jouer avec des bottes Oh, oh Barbara Quoi Barbara la tigresse okay, bon, elle, a, elle a mis un pote, elle a mis un pote Les gars je voulais Merde Merde Ok c'est bon. Allez les gars Je reste en défense, je reste en défense Oh bien joué la passe Martin je t'aide, je vais t'aider Martin Putain il y a Zabou sur la balle Allez Barbara en avant Non Barbara! C'est bon, bien joué Andy! <rire> bien joué Andy! Allez Ryan! Ryan, viens en as où Mais Ryan, il court pas, frère! Allez, l'oblé! Mais frère! Allez, Ryan, allez, allez, Ryan, il est claqué au sol! Voilà! Oh, il a fait la passe à Martin! Martin, fais-moi la passe! Putain, mais il y a que toi qui cours! Allez! Oh, C'est une blague! Putain, mais j'ai les en... Oh, il m'a fait la passe! Oh allez! Allez Ryan, mais hey, Ryan il est trop nul Mais bon, as Barbara T'as fait, fait mettre une patate, hein. reste de ton côté toi On vas-y je vais courir un peu parce que mon équipe c'est de la merde. Allez Barbara Mais Barbara Oh Bien oh joué Andy oh Oui Théo Barbara <rire> tu Barbara <rire> Je rate toutes les vannes les gars, je suis trop nul Barbara elle est en défense Elle est, elle est en défense de l'autre équipe <rire> Ok, faut que je me repose un peu là Allez les gars Allez Andy Allez Barbara voilà Pardon, pardon. Frère. Allez, Martin Je suis là, Martin Mais fais la passe Gabi Gabi, magnifique. Putain. Les gars, je me suis crevé pour rien Ils font pas la passe bon. Mais Barbara, tu fais quoi <rire> Attends, là, elle va dégager la balle, je reste un peu en défense. Oh putain Oh putain Oh non, je suis fatigué Let's go Putain Barbara Oh j'ai tracé Barbara Barbara, fume-le Oh bien joué ça, la passe vers Martin Mais bouge de ton côté toi Putain je dois... Oh Oui C'est pour moi ça les gars Oh fais chier, y à sa boue ah <rire> Aïe. Aïe Théo Mais reste de ton côté fais tu, tu me pousses là <rire> Barbara par <rire> en disant. Aïe, j'ai trop mal à la main Martin, fais la passe Oh, oh Oui Il est tombé Théo, Théo, Théo Oui Non Théo ah, Je suis trop nulle <rire> Oh merde, j'ai sauté Putain, mais je suis surépuisé Ah, mais fais attention, toi <rire> Mais va de ton côté Théo Théo, fonce tout droit Mais Martin, oh, Martin Théo Mais, Martin Putain, Allez, hein. tiens, c'est dribble. Allez, Ryan! Non, mais attends, on a mis zéro but. Barbara! Barbara! Oh, oh c'est bon, j'ai compris. Prolongation, but en or. Mais attends, mais on a mis zéro but. C'est nul. Oh! Hein oh! oh, oh Ryan, Ryan, Ryan! Oh! Oui! Non, mais ça, ça compte pas. Si, ça compte Non, mais ça, ça compte <rire> pas. Compte... Ça, ça compte clairement. Compte pas du... non, ça compte euh... clairement. Compte son camp. Non, mais frère, c'est quoi ça? Non! Compte son camp? Ah oui mais parce que oui Mais non mais ça compte pas, mais ça compte pas frère euh, ça, Non mais la balle, Ça compte pas, ça compte pas là Ça compte pas, on refait, on refait là oui, oui. Je t'ai explosé Ça aimé! compte pas du tout. reste à ta place frère Mais et en plus c'est une triche Parce que pendant le match tu te mettais là Je t'ai explosé mais parce que je vois pas bien et aussi Et tu te mettais là et après tu faisais Je t'ai explosé Tu <rire> faisais ça comme ça Je t'ai explosé mon gars Non non non Oh Y'a Fritz dans mon équipe Fritz et Kentaro Barbara, pourquoi j'ai plus Barbara, moi Parce qu'elle est claquée, ah, J'ai Ryan, Ryan, ah, il est je nul. Me suis, je me suis niqué la main. Avant, il avait dit euh, dans ton équipe, il était nul, Ryan. Ouais, Ryan, c'est oh. vraiment une merde. Hein. Oh. De toute façon, j'ai compris, il faut y aller en attaque. Je fais pas confiance à mon équipe, ils sont nuls. Mais, mais moi, hein Oui, toi aussi, je suis mm. nul. Mais reste de ton côté je peux dire que... Mais merde euh... Non, on me dis pas que j'ai marqué contre mon camp. Ok c'est bon, Fritz il est là Sandra j'ai l'impression qu'elle va être forte, j'aime pas trop ça Bon c'est il bon il, me fait, il, la passe, il me fait la passe J'essaie de lui mettre la pression donc. Oh merde Mais, non mais il y a un problème Quand je tire comme ça, ça tire du mauvais problème, sens juste nul. Non il y a un problème Oh, oui Mais attends mais il y a un problème Non t'es juste nul Gabi, fais la passe, fais la passe Gabi Dis-moi qui l'a. Putain, mais c'est quoi ce bordel Non mais je vous jure les gars, il y a un problème. Ok, il me fait la passe, bien joué. Ça c'est une bonne équipe, ça c'est une équipe qui me fait la passe. Mais putain C'est juste nul. Ah ouais Mais <rire> J'en ai marre. Clairement, ouais. J'en ai marre. Mais j'en ai marre, ça tire pas du bon sens. Allez les gars, voilà Kintaro, voilà Oh vas-y, c'est bon y'a Gabi, y'a Gabi. Oh Allez hop oh, là Oh j'allais la mettre en plus pour une fois, je l'avais du... cadré. Sandra Toutes les... Tous les espoirs sont sur toi Sandra. Allez les gars, je reste en attaque. Sandra, fais un centre Sandra, centre Sandra <rire> Allez Mais Sandra Allez Gabi Envoie Gabi, voilà! Oh putain, là c'est bon! Oh là c'est bon! Oh mais y'a pas de défense! Mais putain! Mais pourquoi il saute? clairement le maillon faible de ton équipe! Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, maillon faible? Mais! mais tu fais pas. Les gars, y'a un problème avec ma manette, je vous jure, est elle est cassée. Nul. Pfff. Merde! Il en train de mettre Oh merci Elsa! NON! Oh Oh Oui Oui Let's go Non, t'es juste nul Bam Merci, monsieur non, Mais arrête pas de te plaindre de ta manette aussi, toi Mais ma manette, je te jure, elle bug Quand je tire comme ça, au lieu de faire ça, il fait ça Regarde, c'est illogique Si je fais ça, logiquement, il fait ça Mais non, y il n'y a, a pas de jambe droite, jambe gauche, hein Alors que là, je fais ça... Il y a pas de jambe droite, jambe gauche Il hein. fait ça Il n'y a pas de jambe droite, jambe gauche, encore hein. une fois Oh Merde. En fait faire des têtes ça épuise de fou le joueur. Les gars on reste en défense, il reste 30 secondes. Ok ok finalement. Oh oh sale Oui oui Et c'est but Et c'est but Reste de c'est but. Reste de ton côté. Il y a un peu de passe, hein Je me suis débrouillée toute seule hein. Putain Oh là là, c'est beau Oh cette action elle est tellement belle. Bien joué. Cette action elle est belle. Ah ok bien joué. Oh Kylian frérot Wesh Kylian, merci infiniment mon pote Ok c'est reparti Allez les gars, voilà Fritz as Mais Fritz, non Fritz, Fritz il est en 1v5 Enfin 1v4 du coup Putain il va y avoir un en or Reste de ton côté non Je m'expède Oh Ok c'est bon j'ai compris comment j'ai compris comment cadrer ah Non Ryan dégage Oh comment il a fait Il a fait une retournée Non Fritz, ça, là par contre Oh oui Oh merde, merde, merde Sandra Oui Oui Oh le bâtard Oh oui Ryan le goûte Ah non c'est pas Ryan, c'est qui Merde Oh oui, oh oui Non oh, oui. Non arrête C'est bon là-bas elle est trop lente, elle est trop lente J'ai tiré du milieu de terrain, faut pas déconner Euh par contre les gars oh, ça, ça, là plus plus Allez Gabi mais fais gaffe-toi, je suis là Putain, je vais aller à Allez, Sandra, Sandra, je compte sur toi non. Voilà Voilà Voilà Silk, c'est Silk le gout Oui <rire> J'ai plus ça, bon, J'ai peur, peur de rater. C'est bon, tout ce qui va se passer <rire> je, rentre je rentre dans le la... ballon Je rentre dans le but Let's go On lui va eux hey, c'est dur ça. sa mère, là. Oh putain <rire> Putain, Kylian, merci infiniment. Grosse dédicace à Myron Lacoste, Lilian Mir Mirambelle et Romain Patin. Merci infiniment les gars. Saiko merci, sur tes 5 euros. 5 euros sur Elsa. Bah merci Saiko, t'as bien fait de faire le don. Je sais, <rire> ok, revanche. Encore Bah c'est la belle. Je... Je sais. Tu m'as un, Tu m'as abattu une fois, je te bats une fois, c'est la belle. Même si ton... M Alors, là, on a Mon match, il compte. Mais Wesh, j'ai Aïe, Yann et Silk. Oh, t'as et Martin. Martin, il est chaud en vrai. Martin, tu crois qu'il est chaud. Gabi, t'as vu, il est ok. <rire> <rire> Putain, je suis dégueulasse. j'aurais bien aimé avoir Barbara dans mon équipe. Barbara elle était trop forte. Oh. Barbara, Silk, c'est les goths. Euh, Barbara, t'arrêtais pas de l'engueuler, mais bon. Non, Barbara, je disais Barbara, la passe. Barbara, fonce. Ah, oui, oui, oui. Merci la passe. Bah de rien, tu me la renvoies. Par contre j'ai plus d'énergie, c'est la merde. Vas-y bien Gabi. Hop là <rire> Ah mais je peux dire ici pour qu'il me fasse la passe Hein Oh ouais C'est incroyable Lob tous Martin Oh les bâtards Yann Voilà Martin, moi Non Yann Oui Oui Ren C'est bon, j'ai pas besoin de m'épuiser. René s'est fait l'eau. Alors rentre. Merci ça. Merci monsieur. J'ai enfin compris les règles, t'es foutu. Elsa, t'es foutu. Oh là là, quel but magnifique. Regardons les règles Ça ça c'est digne de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo de Wish, ouais. T'as trop le seum. Oh Mais. Oh j'arrive à pleine vitesse Hop j'étais bien niqué Et la passe à... Ah, non mais aïe Il abuse le poteau Je pense on a souvent pas d'énergie C'est un peu chiant Faudrait qu'on puisse entraîner notre perso Pour qu'il ait tout le temps de l'énergie Oh merde Oh non je pouvais la mettre Il m'avait fait la passe Putain mais mon équipe ils sont lents mais! Oh. J'ai pas tiré du tout de ce côté là! Non, Ren, rien, fonce! Oh! Je voulais pas du tout faire une tête, mais ok! Allez, aïe! Merde, pourquoi je lui ai demandé la balle? Je suis trop. Oh, t'as si le cœur il est trop fort! Mais fais gaffe! <rire> voilà! Oh merde! Oui non. <rire> Martin il est trop Martin, nul Martin il est trop nul les gars Martin il est resté devant le but il a juste attendu Martin il est claqué 2-0 Ballon en or les points sont doublés Non mais là c'est de la triche A chaque fois que je gagne il y a un ballon en or Rennes fonce Tout ça parce que je gagne 2-0 C'est vraiment de la triche Cherche pas tu marqueras pas Mais j'ai pas du tout voulu faire ça pourquoi il ça lui Hop là, voilà, Michou gardien Gabi Mais Gabi tu fais quoi là Gabi Merci Gabi Ren Oh, oh Il m'a lobé ce bâtard Ok c'est bon c'est bon. Allez aïe Attends il y a Zabou qui arrive. Voilà Mais les os ça sert à rien c'est trop chiant. Oh si ça Gabi. sert à arrêter la balle. Gabi Ren Ren Voilà as, heureusement que je suis là en défense hein Mon équipe c'est des bras cassés hein oh Oh Allez un beau jeu Allez, les gars, je vous laisse, je vous laisse récupérer la balle, je vous fais confiance Moi je vais en attaque Non Let's go C'était une belle action, ça c'était une belle action La vie, je l'ai... Ça c'était une belle action C'était pas une belle action C'était une très belle action, regarde Mais passe des le, le seul hop, moment... Hop, oh, regarde, regarde, hop là Ils font rien dans mon équipe, ils il font rien faire. Le seul moment où je les laisse tout seuls, ils prennent un but frère et pourquoi t'as plus d'énergie que moi là Parce que je me dépense moins que toi comme une gomme Arrête de mentir Mais fais la passe Ils sont cons quoi Mais putain je suis nulle vraiment Oui t'es nulle Gabi, Gabi tu fais quoi là Je peux pas tacler On peut pas se tacler Bah tu fais une tête quoi Oh prolongation ça agrandit les buts oui. Je savais pas putain. Allez Oh Putain Oh, oh ah Ok je vais en défends, je vais en défends. je sens que ça va être la merde bientôt. Bien joué les gars, bien joué Je reste un peu au fond. Oh oh Elle a vraiment fait marquer beaucoup. Oh oh oh oh mais toi mais. Mais putain mais. Oh non Oh non Fais chier, je pouvais la mettre Fais chier Attends, mais c'est dur en vrai à 4. Hein. Mais putain, mais Yann. Pente, c'est trop serré, c'est trop bien. Oh Non Oui Allez, aïe Mais oh, purée Oh Gabi Mais Gabi, tu fais quoi oui Allez Putain Allez, Yann, je reste au centre Ok, belle passe Oh, fais chier, c'était toi au goal. Putain mais toi mais... Oh Putain mais mets toujours trop loin Oh merde J'étais trop sur la balle Elle est où la balle là Putain les bâtards Voilà J'ai rien dit, je retire tout ce que j'ai dit sur mon équipe Ils sont bons Fais chier Merde je voulais pas faire ça du tout je vais la passer à Martin, il est tout seul. Martin Oh Oh Oh le sauvetage Oh le sauvetage que j'ai fait Oh le sauvetage que j'ai fait, fait frère Très beau sauvetage, j'avoue. <rire> oh je suis un monstre Les gars, je suis un putain de monstre Je savais que c est, c est, ça puait la merde là. Merde, merde, y'a Zabou. Non. Ok, allez, Yann. Allez, les gars. Esprint. Non, mais là, je mérite, putain. Allez, Yann. Oh non, mais c'est interminable. Oh putain. Oh merde. Ouais, c'est ça qui m'a. Oh merde. oh merde. Mais non, les gars. T'as fait marquer dans non, ton. Je but. dévié. Arrête ta mine barre. Oui, non, oui, oui, let's go, let's go. En plus, il y avait un chrono. Je sais pas c'était si un chrono. Pourquoi hein Parce qu'on était en prolongue déjà. Un match nul. <rire> non, penalty. Tir au but. C'est une victoire. Mais c'est un beau match. C'était un beau match. À des, des Bien, Bien joué. Bien joué là. C'était un beau match. Putain. Oh les gars, hey, j'ai cool. fait un ouais, arrêt du goal, il était... Ouais, l'arrêt du goal, il était Il était incroyable Par contre, j'en reviens pas que là, avec le foot, j'ai presque mieux réussi que les autres sports Mais j'avoue, hein, le foot tu m'as mis en galère, putain Badminton bon. Badminton Ouais Vas-y, je suis chaud Ce sport se joue avec une seule manette, allez ah mais non faut qu'on prenne le même Ah euh... mais oui putain on est con ou quoi C'est toi qui es con Vas-y donne moi ça donne moi ça <rire> Essayez de changer de place s'il vous plaît c'est perturbant Pourquoi Ah parce qu'en fait toi ah, t'es aussi mon sourd, écran hum. ouais vas viens on échange Après nous ça nous arrange parce qu'en fait je suis gaucher Oui c'est ça en fait le problème c'est qu'on se met des coups En main. fait faudrait que je sois joueur 2 joueur Vas-y prends la boue bah non du coup. Ah bah si. Hum. Ah ouais mais ça me perturbe d'avoir oui, la perturbe verte, là. Fou. <rire> ah oui ça non, me Eh hey, les gars débrouillez-vous. Non mais, mais ça, en vrai ça va être mieux pour eux parce qu'on est du même sens depuis le début. Fais retour. Badminton Normalement badminton toi t'es forte non Alors non, vraiment, je suis forte en vrai à la limite mais pas. Bah oui pas. voilà. mais ça n'a rien à voir. Oui mais en vrai t'es forte Badminton. En même... Non, je m'en vais même pas dire que ça fait longtemps que j'ai pas joué hein. Tu travailles pas des règles, il euh, n'y a pas plus simple. Hein. Vous tirez dans le camp de l'autre. Oui non mais il y a le, la partie de devant. Je sais pas si y a des trucs de... Tu sais la partie de devant, vous pas toucher. Ah oui c'est vrai, je m'en rappelle plus trop. Putain <rire> <rire> c'est vrai. En oh, badminton je vais être nul les gars. Pendant on a pas de... Marquer 5 points pour gagner. 5 points, C'est c'est toi. Allez, tire. Oh, oh j'ai servi direct. Oh je suis trop nul au badminton. Ok toi t'es forte. Arrête smash. de faire genre arrête non, de faire parce que genre. Que regarde t'as mal tiré, hop et je vais smasher. Ah ouais. Oh les gars badminton je vais être claqué. Ah c'est toi? Furie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Putain j'ai eu chaud hein. Dedans mais c'est à la sur ligne. Hein. Ouais. C'est sur la ligne. Ouais. Oh. Quoi, je l'ai sauvé! Furie, j'ai pas réussi à la sauver, trop tard. Nice Ok, je reviens. C'est bon les gars, j'ai compris. Ah oui, en fait les services c'est comme ça. Mais pourquoi t'es allongé par terre. Pourquoi Je sais par terre. <rire> Parce que t'avais. <rire> Peut-être. <rire> regarde, oh oui, pourquoi... Regarde, regarde, elle reste par terre. <rire> <rire> <rire> Relève-toi au bout d'un moment. Oh merde, j'ai pas fait exprès. Oh merde Oh! Oh! non! Oh, force no bien, j'allais bien la Oh putain, j'y ai cru. Et en vrai, badminton, c'est dard. Oh, de ouf! En fait, il y a tellement de smash. Ouais. J'ai tu l'as levé. Aïe! Merde Je l'ai pas smashé je suis là Oh, c'est trop bête Ouais Let's go enlève toi Oh, c'était dur, là Ouais C'était si là, en vrai ouais, j'ai mon cou, il me te les décharges de temps en temps, c'est horrible Oh, merde Oh, vas-y, vas-y, il m'a fait la même, il est resté par terre une heure. Tu vois Par moi c'est balle de match, là, on est d'accord. Toi c'est balle de match, ouais. Ok. Bah, ouais, je peux gagner, je peux gagner. Oh, t'es foutu. Non, cours Mais cours Quoi Mais frère <rire> Voilà Voilà Elle court plus Oh là là, c'est... Je suis déchaînée, je suis inarrêtable. Je suis Ciao Elsa, désolée. Je suis dégoûté Bisous, fin du match. Dégoûtée. Bisous, fin du match pour Elsa. C'était trop facile. Non, Hugo je <rire> <sais pas. Ouais. rire> Tu mens. Merci pour tes 2 euros, Hugo. Mince, j'ai mis rejoué je Elsa, rejoué. ton perso simule comme Neymar. Ah, tu veux que je, je te refais J'ai pas fait exprès. Vas-y, enfin. on refait. Hein. Non, non, viens, on change. Okay. Viens, on change. Je suis bon à tous les sports. Je suis bon à tous les sports. Je suis Voler. un monstre Hein Voler Bah vas-y, dernier qu'on a pas fait, hein Volley Oh, je suis avec un... Non Je vais être avec un ordi Moi aussi <rire> Ok, je suis gaucher des droitières J'ai jamais joué au volet, je crois Hein J'ai jamais joué au volet, je crois oh, Après, je te filme à Mario Kart <rire> Ah mais je crois que je l'ai pas sur cette switch C'est vrai Ouais Ah non trop deg. Non, Moi je, suis sûr, je, je crois que je l'ai pas sur cette switch Regarde Tutoriel volleyball Eh bien on regarde pas le tuto Si Ouais si faut regarder Voyons d'abord les bases du volleyball Ok Réception passé match Renvoyer le ballon chez l'adversaire en élaborant un échange au sein de votre équipe Tenez le Joy-Con prêt et déplacez-le rapidement Attends, vers on le haut a une manchette. Bah là, j Tiens le tiens le tiens le il fait ça. Lancer. Ah trop tôt. Ok. Joli Je suis un monstre. Un peu tôt, merde. La cam. Ah oui, merde. Merde, je suis trop con. Attendez les gars. Ok c'est bon Mettez-vous en position puis déplacez rapidement le Joy-Con vers le haut Ça c'est pour la renvoyer de l'autre côté Non c'est pour faire une passe Oh je suis un monstre En vrai c'est bidon hein En vrai c'est comme le hein. C'est incroyable par contre En vrai c'est vrai que c'est stylé Ça Et là ils vont m'apprendre à faire un smash je suppose Je pense que c'est ça le smash Oui smash ça va être comme ça hein. Ok Ensuite Déplacez rapidement le joy vers le haut pour ah, sauter tu fais ça Déplacez-le ensuite rapidement vers le bas pour se matcher Ah c'est tard Pourquoi il applaudit Pour on voit le ballon Je pense Oh C'est incroyable T'as pas peu à chaque fois je la mets sur la, la ligne hein. pas, ouais. Un peu tard Ok dac Ok moi c'est bon. Déplacez-le rapidement vers le bas pour se matcher. Maintenez... Maintenez, après avoir sauté, essayez de se matcher. Quoi Vas-y, refais. Va en faire un... C'est pareil là. Mais en fait là c'est oui, pas c toi bon. qui se matchait. Bah si c'était moi. Je pense pas. Je pense qu'il faisait... Ah Et le smash. Oui Bon, bon je vais se matcher c'est pas grave. Ok, tu veux faire ton petit... Je, je vais le faire quand même. Ok Elsa elle fait le tuto, c'est flou Non mais les gars j'ai le seum, je crois j'ai pas Mario Kart sur cette Switch okay. En vrai c'est dommage Je l'ai chez moi, sur la Switch ah, qui est me... chez moi, mais pas sur je ma Switch à Webed Oh la réception Elsa, bien joué Allez Elsa, vous êtes pour Elsa là Vous êtes pour Elsa Le meilleur jeu OMG. on oh, est d'accord c'est incroyable hein. Ça c'est stylé hein. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas euh, golf. Et baseball, c'était trop la boxe! Bien. Baseball, quand tu réussissais, que tu faisais un home run, comment t'étais refait? On dirait qu'on un peu béton. Je suis vraiment comme un volet, je pousse sur les genoux et hop là. Oh! Oh! Bien nah, ouais. Je fais le smash et let's go. Déplacez rapidement le joy-con vers le haut pour sauter. Oui tu vois là c'est juste le sauter. Ouais. Bon tu fais le smash en même temps, on s'en fout. Ah oui ouais, j'avoue. <rire> J'ai fait trop tard. Kylian, merci pour tes 20 euros mon pote. Merci Kinya pour tes 2 euros. Bah acheter Mario Kart. Problème c'est qu'il faut qu'on le télécharge et tout. Et en vrai euh, à 20h les gars on doit arrêter. Enfin à 19h on doit arrêter le live. Donc en vrai on n'aura pas le temps C'est bon quitter le tutoriel Attends est-ce qu'il y a un truc d'orientation de, des passes tu sais. Fais quitter le tuto Ben ouais, je... tu peux quitter hein Attends mais je regarde s'il y a des trucs de passes tu sais Orientation des passes Ouais Et non c'est comme ça les passes Mais je dirais les oriente tout seul Bah je pense hein Tennis et tout c'est tout seul non hein. Ouais bah voilà c'est la fin Ouais c'est fini Fin du tuto ah non! Ah, tu vois, il y a contre! Effectuer un contre. Oh! Faut aller rapidement vers le haut. Ouais. Putain, j'ai pas vu ça moi. Ah! Ah, ouais, okay. ok! Faut que tu te mettes devant lui, quoi. Mm. En fait, c'est comme pour faire une passe, mais. Bien, wesh! Ouais. Mais personne. tu t'es fait. On va diser mon kit, kit, kit là! Y a que ça, tu crois? Bah, je pense non! Ah, oh! As, il était beau, voilà! Putain Elsa va être forte, elle s'est entraînée bien comme il faut. Trop tard. Je pas. Ok. Oui j'ai compris. <rire> il oh, te redit. Me... Tellement t'es nul il te redit. Oh bien wesh. Ouais, j... Fini Vous okay, connaissez maintenant bon. les, bases, les bases du volleyball. Et bah let's go. Let's go. Ok c'est qui part Oh putain. Oh, oh je suis trop stylé. Je suis Yoshi. avec Yoshi. Allez Yoshi. Suzanne, son truc s'est déjà vu. <rire> Déjà vu Putain t'es ma comment je m'échauffe Allez Osyssan, smash Oh on la passe Oui. Ah non en fait, il se déplace Ah bon Je crois Non non moi il se déplace tout seul hein. Bah moi il m'a demandé de me déplacer je crois Non non moi il me déplace Ah si tu peux le déplacer tu peux déplacer gauche-droite Oh, oh j'ai eu chaud Oh, tu m'as contré Merde Merde Attends, mais il est trop fort mon pote oh. Oh. Non J'ai raté mon smash Pourquoi la balle a le bug Oh, jiu chaud Let's go Mais, hé, hey, c'est dur hein. C'est dur de fou Volleyball, c'est méga dur méga hein. dur Des fois, j'ai l'impression que le jeu, il joue à ma place, carrément Voilà Petit service tranquille Ok, là, ça va se matcher Ok, je suis allé un peu trop tôt Oh non oh, oui Mais attends, mais Yoshi, t'as fait quoi, là, Yoshi Putain, vous m'avez bien contré. Allez, fais-moi la passe. Let's go Je t'ai contré. Allez Yoshi. Oh, elle t'a lobé du coup, ouais. Elle savait que t'allais contrer. Oh, bien joué ça, Yoshi Putain Yoshi avec moi, il est trop fort. Allez. Let's go Putain, mais tu me rends ouf <rire> Mais ça, c'est juste une contreuse. Mais moi en plus je peux pas contrer parce que je suis moi, au je fond Moi je suis nul au fond à la réception Pendant bon, ton pote il est nul en contre Ouais. Oh faut que je contre Let's go Oh Ah non Allez Yoshi Voilà le smash Elle est sortie Non elle est dedans Ouais elle est dedans 3-1 les gars J'avoue que ma pote elle est nulle à la réception derrière <rire> Quoi Putain. Je m'étais mis devant toi Oui je me suis mis là-bas ah, ouais! Excuse-nous, pardon! Oh, j'ai pas servi, comment on fait? Bah, tu le jettes. Pas très dur en vrai. Allez, Yoshi! T'es un trop tôt encore. Oh! Bah, c'était ah, en fait, le point le plus facile. En fait, j mais pas là, il faut de... que tu fasses ça là. Oui, en fait, faut pas que je me déplace jusqu'au bout. Bah, Parce si, quand même. Moi, j'essaie d'aller sous le ballon. Ah, là, non, je pense mais que... abuse pas. Ouais, je pense qu'elle y a pas besoin. Allez, trop tôt encore? Oh putain, t'as réussi à l'arrêter! Je <rire> <rire> suis trop fort! Arrête de crier! <rire> non, je te faisais pas un check! Elle a trop le seum! Je lui faisais ça, elle m'a fait un check! Bah oui! <rire> J'avoue, le chien était fort. Mais la mienne aussi elle était pas ah, mal. Ah, t'arrives à plus trop être mauvaise joueuse. là Ça va. T'as compris que t'avais perdu. Ouais. T'as compris que t'étais plus nulle que moi à tous les sports. Mm. <rire> les on de toute façon, dans me pas il y a 10 trop minutes. C'est trop hein. facile. Ouais. Euh... Revanche au bowling Quoi hum, Moi j'ai revanche au tennis. Ah, tu veux une revanche au tennis Non, mais t'as dit que t'allais faire revanche bowling. On a déjà fait la revanche. Moi je bowling. suis chaud au bowling. Hein. Vas-y, au pire, vous choisissez. Quel sport on fait Dans tous. Les gars, là c'est la fin, c'est le dernier. Hein. Ouais, dernier spin On fait quoi Vous avez préféré quoi T'as pas fait ta revanche bowling Mais si, on l'a faite Non Mais si Mais n'importe quoi Mais si, on l'a faite <rire> Mais tu te fous de ma gueule là On a fait deux fois le bowling Bah non. Ah non, peut-être pas en fait, t'as peut-être raison. Oulala là Ah, ils ont trop kiffé le foot Non, foot, on a fait assez longtemps, non Après, j'avoue que si. c'était intense un peu le foot. Ouais. Foot Finisse. Bah, c'est tennis ou foot, j'ai l'impression. Arrête! Euh... Non, regarde! Il y a quand même beaucoup plus de foot. Ah, il hein. y a bowling aussi. Bowling, bowling, voler. Oh ouais, vache. Personne n'est d'accord. C'est foot ou bowling. Hein. Bon, pour moi, c'est foot ou bowling. Hein. Désolé, je crois que c'est foot, hein. Non, viens, on fait bowling. T'as tu tue. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus bowling, moi. Mais vas-y. Ouais, c'est serré entre foot et bowling. Allez, Allez bowling! Bowling. Ah est ce qu'on fait spécial euh... Piste spéciale ou pas Si tu veux Pour la revanche Vas-y Vas-y Piste spéciale les gars Débutant par contre hein. Ouais débutant, débutant, débutant Chacun son tour Ok Je suis prêt Oh la revanche d'Elza au bowling Bon là c'est piste spéciale donc ça veut dire que des fois sur la piste il euh, y aura des trucs genre On va bien voir ce que ça donne hein Appuyer sur... Ok c'est quoi là Bon oh, ok c'est tranquille. Ok ça c'est tranquille. Euh, J'ai envie qu'il bouge hein. <rire> J'ai lâché il ma. Bouge. Il bouge regarde. De quoi La plateforme elle bouge. Ah ouais. Oh. Ah mais ça a ah mais même il y a une montée au fond. Oui. Ah oui j'avoue. Mais c'était dans un truc qui accélère Merde contre j'arrête pas de lâcher ma boule sans faire exprès. Ok. Ça me paraît pas mal je <rire> suis un monstre je suis un monstre j'avoue c'est Oh le bruit ralenti, par contre on a compris oh le... <rire> ça commence déjà elle commence déjà à avoir le seum ok Ah oh, merci les gars pour les gg j'ai l'impression la piste spéciale elle va m'aider en fait le moyen mais t'es bête ah. je suis bête Quoi Je suis bête Non vas-y je suis dégoûté J'étais trop fier de mon strike Tu fais un strike derrière voilà. Je suis dégoûté Ok bien joué C'est quoi ça Ah oh ouais, ça tourne Oh c'est horrible Par contre il y a encore une montée au bout Ouais Ok, okay c'est bon j'ai réussi à Ski. Mais attends mais la montée à la fin c'est strike ouais. doublé Wow et t'as un à un strike toi hein. ah ouais, je suis pas en strike. Mais pendant que la montée à la fin j'ai l'impression c'est strike garanti hein. Bah j'ai l'impression aussi hein. Ou alors on est vraiment trop fort Mais du coup ça nous force à jouer euh, pas comme d'habitude, c'est stylé en vrai Non mais frère Attends mais attends, attends, attends. C'est quoi ça Moi <rire> <Un rire> quand moi j'en ouais, non mais <rire> frère Mais parce que j'me... moi je suis content de faire mon strike T'en fais un juste derrière, je me bah, dis bah, que oui. c'est trop facile genre <rire> Mais attends, mais c'est incroyable, vous êtes trop fort, on est des monstres Oh, oh là, c'est dur par contre. En vrai, quoique... Quoique... Ouais, Normalement, j'ai fait ouais, une petite enroulée. C'est beau Strike triplé, mon gars Strike triplé En fait, le premier qui fait pas un strike, il a perdu. Hein. Ouais, c'est <rire> sûr. <rire> j'ai trop le sens oh. que quand on va en arrière... Mais attends, mais on là, là c'est toi, abusé. Toi, derrière. Ah ouais je suis derrière Attends viens je me mets comme mon... comme mon... Je suis assis là genre. Allez Allez là contre si apparemment t'es soit bon bowling soit bon lit je suis vraiment une merde au lit. Ma... Hein. Quoi qui qui Bon du coup vous savez qu'il est bon bowling hein Oh je suis trop content Là, mais là t'es foutu, hein. j'ai fait strike triplé, toi t'en as fait que deux Enfin, que deux, <rire> c'est déjà pas mal Ok, j'espère quand même Bien, ouais. Mais en fait, oui, la montée, je sais pas si c'est vraiment une montée Enfin, c'est une montée mais j'ai l'impression que ça rajoute de la vitesse à la quille Oui, c'est enfin, bizarre, la, la boule Je te jure, la boule, j'ai l'impression qu'elle arrive avec plus de force mais oui, que normalement, elle devrait arriver plus lente Ouais oh. oh, ça, ça va être un peu plus chiant quand même ouais. Ah, par contre, là, c'est une mini-montée Ok, ça Oh, j'ai eu chaud. Ouais. Ah, pente. Pas. Oh, ouais, non. Split. Vous voyez, les gars, quand on est trop au milieu, c'est ça le problème. Mmh. Quand tu tires trop au milieu au bowling, ça fait tout le temps ça. Ça rend ouf. Bon, là, je vais essayer, mais là, c'est quasi impossible. Hein. Ouais, non, c'est mort. Ouais, je... Fais chier. Je fais même pas un spare. Là, tu peux me rattraper. Oh, je suis à 86 quand même. Hein. Ouais, chaud. Tour 4, je suis à 86. Mais là, il y a moyen que tu me rattrapes comme j'ai même pas fait spare. Si tu fais un strike, je suis dans la merde. Trop milieu. Ah, tu peux faire un spare quand je même. Peux faire un Eh merde! Les gars, j'avais commencé, j'étais trop confiant, putain. Ah, t'es à 65 quand même. Oh, t'as eu chaud. J'ai fait vite exprès. Ouais, mais t'as fait peut-être un peu trop vite. Un peu vite. Ok, GG. On On Putain, moi je suis à 86, toi on sait pas, mais je pense que. Oh! Hein. Ah, ça jette! What Mais je me rends pas compte de l'effet que ça va faire Les gars j'arrive pas à savoir l'effet que ça va Mais toi en plus tu tires après moi Oui c'est vrai je Du coup bien. tu connais un peu mieux la piste genre Ouais ça va de trouver des excuses hein. oui, Ok vrai, non, juste, euh... Bah je crois qu'il faut tirer un peu plus fort du coup Parce que t'as vu ça a ralenti la quille et ça l'a un peu me... mmh. modifié sa trajectoire j'ai l'impression Après est-ce qu'il y a vraiment un truc de force quand tu tires ça, ça je t'avoue j'en sais rien Je suis pas sûr, hein. Ok Ouais je pense que là c'est pas mal Je pense que là c'est quand tu fais un effet ça Oh merde Putain les gars j'arrive même plus à faire des sperles Je vais me faire fumer En fait là je pense que ça ralentit et quand tu fais un effet ça l'accentue ouais. Peut-être Si tu fais une enroulée ou quoi genre Oh, oh j'ai cru que t'allais faire un strike j'allais j'allais pleurer Oh t'aurais fait un strike j'aurais chialé Oh, Pente c'est trop serré hein. 86-84 là je suis à 95 Sachant que tu vas sûrement faire un spare Voilà <rire> Elle a juste fait Oh fais chier tu l'as Putain Les gars là faut que je fasse strike Sinon je suis foutu Ok Oh Attends mais oh, il y a une dur. Descente, carrément. Elle descend descente Ah il y a un truc vert Oui il y a un truc au milieu C'est quoi le truc vert violet et tout Ah quand, quand c'est rouge ça va il y a un truc qui monte On dirait quand c'est vert en gros Je t'avoue je me mets dans le coin Hop et là ça passe C'est beau oh, Putain ouais. frère j'arrive plus à faire de strike. J'ai commencé avec trois strikes et là j'en fais plus aucun je suis déstabilisé Attends, je vais attendre quand même que ça descende au cas où. Normalement, de toute façon, ma boule, elle ne touchera pas. Hop là Ok, petit sper. C'est dur quand même, hein Ouais, c'est pas facile. Allez Elsa Il est déstabilisé par Elsa MDR. Non je suis déstabilisé tout court Elsa faut vécu la petite bite là Pourquoi tu rigoles Tu parles de toi <rire> Non mais là c'est une vidéo perdue là. C'est perdu, trop facile. C'est trop facile. C'est. Euh... Je pense qu'on va se laisser là les gars. <rire> Eh <rire> hey, concentre toi sur le boulet de toi facile. là bah, Fais des sperres, fais des sperres Attends mais tu me bats Non pas Ah quoique là t'as pas fait un sper, moi j'en ai fait un. C'est quoi le truc au milieu là C'est quoi le petit dessin au milieu là, quoi, au milieu, là Pourquoi je sens que ça va mal ça va mal terminer cette histoire Hein ah Ok ça va en vrai. J'en sais rien mais ça a dévié ma. ma qui ça a dévié par là-bas, non C'est une ouais. Ah c'est une bosse. Oui. Ah oui c'est une, une bosse. Putain bah j'aurais su j'aurais tiré comme masse. Ah fait chier. Ok je pense là c'est pas mal. Oh. Ok ça va ça va. Je fais un sper quand même. Eh hey, les obstacles euh, en vrai pour euh, des obstacles faciles c'est quand même un peu perturbant. Mm. Mais obstacles difficiles ça doit être une dinguerie quand même. Ouais, Ok les gars je suis à 113, c'est à 110, c'est trop serré hein On ouais, va comme ça, je teste un truc Ça va être sur TikTok, c'est sûr C'est sûr et certain oh, oh je suis un monstre oh J'aurais mérité de faire un strike Non ma technique, trop... oh, Ouais mais c'était trop au milieu Quand c'est trop au milieu ça passe pas J'aurais mérité de faire un strike Quand c'est trop au milieu ça passe pas Déjà fait un spare, on verra Ah, j'ai cru, j'ai cru t'allais le faire, je me suis dit la qui va se cogner ouais, comme ça. Enfin la boule non. Ah, oh, non Il est 19h, ouais bientôt Ok t'as 20h, GG GG. Bon allez passe là C'est serré hein Putain 113, 110 Ok, eux. C'est oh. creux, c'est creux, c'est creux C'est trop d'art J'avoue ça c'est stylé, par contre ça, du coup ça devrait être plus facile oh logiquement Non Non parce que moi en fait ma strat c'est de tirer un peu sur le côté et après enrouler mmh. Donc là, en fait là faut tirer droit quasiment Faut se mettre au milieu je suis pas pas Moi pour moi là faut que je tire comme ça Regardez bien les gars Comment je suis un génie Ok Bon bah pas mal en vrai En vrai la, la boule elle a fini à peu près là où je voulais Oh penche là c'est dur Je vais test Je vais test ça Oh, oh non mais c'est trop euh, dur oui. Non je te jure c'est méga dur oui. J'arrive pas à prévoir en fait En fait ma, ma qui elle avait Putain merde hein ah. j'avais une test comme ça ça va être éclaté, ça va faire hop et ça revient là bas c'est ah éclaté ouais, c'est éclaté je pensais que ça allait le faire un peu moins mais oui en fait c'est abusé, c'est beaucoup plus creux qu'on le croit hein. c'est comme ça ah oh, oh dommage j'ai cru t'allais là tu pouvais faire un elle revenait assez vite ah ouais, 139-131 j'ai de l'avance ouais, mais en vrai c'est serré oh putain là c'est tout près le truc en vrai, ça, ça va, c'est pas trop dur avec ce Bon, rêve que tu te le sois pris. <rire> même moi, j'ai eu trop peur du coup. Eh oh merde, dommage Non, mais je t'ai vu comment ma boule, elle était grave sur la gauche. Et Elle a quand même touché les ailes du fond. Ouais. Ça te donne droite, je veux dire. Allez, repart. Hop là Merci, monsieur Le sper OK faut que je prie pour pas qu'elles fasse un strike mm. Ça peut coûter cher Bon bowling à vous merci à cœur. En vrai c'est trop dard On devrait jouer à enfin Nintendo Switch Sport en mode bowling Mais dans une ambiance un peu bowling Oui je suis d'accord Ça serait méga stylé mm. en live Ah T'as fait une enroulée de fou En mais fait je pense que t'as tiré comme ça Ah peut-être <rire> Oh, on a trop le sème. Ça, ça, je pense que c'est la victoire. J'ai pris zéro élan du coup. J'ai t'as niqué tout ton élan. Y'a a même pas un sper. Les gars, c'est gagné. J'ai un sper d'avance. Elle est à 139. C'est gagné. Euh, bah attends bah a rien. Pourquoi je, pourquoi je sens que c'est un piège? Quoique c'est peut-être parce que c'est le dernier tir oui, hein. Allez le strike Pouh, Je suis un monstre Mais là j'ai une question, si je refais un strike Est-ce que j'ai re-un tir ou pas Est-ce non, non, non. Euh, que, est que j'ai un troisième tir si je refais un strike J'avoue je j'en je sais rien je sais pas. Bon on va voir, regarde Hop, deuxième strike J'ai à peu près la confiance J'ai à peu près la confiance du wiki euh, là, ça va être dur de faire un spare. Hein. Oh oui. Oh non. Ok. Moi, bon, je pense que je suis trop bien. J'ai un... un spare d'avance. J'ai fait un strike 178. Eh, hey, c'est un score de baiser. Je me rends pas compte. Mm -hmm. Magnifique Michou, ton strike. Eh, hey, j'ai fait 4 strikes en tout. <rire> Le bowling c'est pas le bon Ouais c'est pire que ta tu hein. T'avais plus de chances de me battre Sur la première game que sur celle là hein. Ah T'as même ah. pas un troisième tir Allez va te coucher <rire> Va te coucher Je l'ai fumé les gars 178 147 Méga enfant Michou triomphera Méga enfant Michou triomphe Attends mais tu joues de loin <rire> Je suis trop content Ah oui d'accord ok Qu'est-ce qu'il y a Ah oh, mais j'avoue ça donne un conseil trajectoire incurvée Bah oui si bah c'est logique si tu fais ça ça va faire un effet Mais moi je pense qu'en fait je tirais vraiment en mode en fout. Mais oui En fait moi je faisais exprès de tirer droit toi tu faisais Ah ouais moi j'avoue je tirais comme ça <rire> Mais c'est pas parce que bon. cool aussi je connaissais pas les règles ah, Les manettes qu'on a c'est les manettes d'inox je crois C'est pas juste je connaissais pas les règles c'est vraiment pas juste Dao. Les amis Merci d'avoir suivi ce petit live J'espère que vous avez kiffé euh, Merci encore les Dalton pour un euro. N'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus si c'est pas déjà fait les frérots Bref euh, Nous on va vous laisser là Je sais pas si vous savez Je sais pas si il vous l'a dit Mais ce soir les gars on va voir un match de catch Ça va être incroyable Les gars ça va être incroyable j'ai trop, trop hâte En gros il y a un match de catch à Paris euh, mais c'est un vrai catch, euh, je sais pas si c'est WWE, mais y'a moyen Et euh, Inox il a réussi à avoir des invites et du coup euh, on y va les gars On va voir un match de catch ça se passe comment Pour euh, nous préparer quand on va devoir se battre moi Inox West Never merci pour tes 50 euros, merci infiniment poteau Putain 50 euros c'est énorme merci beaucoup frérot Merci Mia pour tes deux dollars canadiens Bref les gars j'espère que vous avez kiffé GG pour la victoire, bah GG pour toutes les victoires Bah frère j'ai fait que, tu m'as battu une fois J'ai trop le seul on fera une revanche. Et je vais <rire> je vais t'exploser Non ça, en fait moi c'est ça le problème. C'est que tous le les jeux de oui et tout, j'arrive jamais à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner à chaque fois. Genre les gens qui sont trop forts. Oui, mais c'est logique. J'ai l'impression c'est inné. Mais c'est logique genre ta manette si tu tires sur le côté ouais, la, la boule va aller je sur je le côté. Pas, il se met pas sinon sinon que... ce serait mal fait et tu tires tout, euh, tout le temps droit et c'est oui, c'est Mais j'avoue je j'ai pas encore le <rire> trop bien le catch, oui c'est WWE ok bah voilà bah incroyable bref euh, les amis je vous ferai des stories et tout je sais pas si Inox il va vlogger pour VDI à moyen. Euh, je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir suivi ce live vous êtes les boss j'espère que vous avez kiffé ça va t'as kiffé le live en vrai ça va j'aurais préféré pique. gagner un truc branle. <rire> bref les amis bisous à bientôt ah mais attends on se voit plus pendant 15 jours nous on se voit plus pendant 15 jours tu veux que je live à ta place Vas-y, hein. <rire> Je sais très bien. <rire> en ouais, ce serait trop marrant. Tu me remplaces quand je suis pas là. <rire> euh, ouais, du coup, les gars, euh, du coup, les gars, moi, je suis pas là pendant 15 jours. Donc, on se verra plus pendant 15 jours. Je ferai des stories Insta et tout. Et encore, je sais même pas si je pourrai en faire beaucoup. Bref, vous verrez. Et euh, demain, 11h15, nouvelle vidéo, comme d'hab. Tu connais. Des gros bisous, les gars. À bientôt. Bisous le chat. Bisous. Oui, remplace MDR.